Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes vraiment très contents parce que nous allons vous présenter Anastir avec une partie complète. Alors je préviens, c'est un prototype, alors il est proche de ce que sera la version finale, mais ça reste un prototype, donc il y aura des petits changements qui peuvent arriver d'ici la livraison du Kickstarter. Je précise aussi qu'on joue avec une configuration spéciale, on a voulu jouer avec la frise. Alors la frise est optionnelle, on n'est pas obligé de jouer avec la frise, mais nous on préfère parce que c'est plus immersif. Mais si vous jouez sans frise, eh bien, vous pouvez très bien, par exemple, si vous êtes à 4, jouer de deux d'un côté de la table et deux de l'autre côté. Là, comme on joue avec la frise, on s'est mis tous les trois face euh, à la mère de Jade. Et donc, je suis accompagné de David. Salut, Léo. De Marc. Salut. Et, voilà, et moi-même. Et nous allons jouer chacun la première aventure. Je, chacun un personnage. Donc, euh, bah, on va peut-être présenter nos personnages. Qui est ouais. ton personnage, David Alors moi j'ai Undral, c'est une euh, chamane euh, qui est née dans les Hautes Plaines. Euh, du... elle, elle est fille d'un père Kizul et d'une mère euh, de la tribu de, des Aigles Blancs. Et euh, elle est celle qui euh, en fait rassemble les différents euh, héros euh, autour de la confrérie de la Lance personnage important. C'est un personnage important, c'est un peu le chef du groupe, quelque part. Nous avons un autre personnage, euh, peut-être un petit peu moins noble, un petit peu plus <rire> brut, un peu plus sauvage, qui est Karak. Karak, le Renégat, ouais, qui a une histoire un petit peu, un petit peu violente, hein, je ne vous, vous fais pas le détail. Euh, paix, l'âme de son frère. Euh, c'est un rôdeur, hein, et il est assez équilibré euh, dans ses caractéristiques et, et, et, ses, et ses compétences. Et... Il est Kizoul, non Au départ, les Kizoul, c'est pas les méchants C'est le Renégat. D'accord. Ok, bon. On va quand même se méfier un peu. Hein. <rire> ouais. Il a quitté son flanc, <rire> mais euh, sait-on jamais. <rire> et moi, je vais jouer un héros, le vrai héros pur et dur, Conrad. Le, le, alors, je sais pas si c'est le maître des lames. Euh, le prince des lames. Le ouais. prince des lames. Mmh. Voilà. Donc, lui, c'est un guerrier qui a toujours été reconnu. Il s'est fait faire des tatouages quand il a réussi certains exploits. Et euh, il a renoncé à une, euh, disons une carrière euh, brillante pour partir en quête avec le reste de la confrérie. Donc il est de type guerrier, précisons quand même nos classes. Hein. Moi je suis de la classe des guerriers, donc ça veut dire que c'est vraiment un personnage avec beaucoup de cartes rouges, euh, très puissant Femme. au corps à corps, euh, assez résistant, mais par contre mm. pas très très bon en art, donc en magie. Toi, euh, tu l'as dit, hein, tu étais... Euh, Rodeur, donc c'est la, la classe la plus équilibrée. Ouais. Très, très, très mobile. Et, et toi, Undral eh ben Undral chamane, donc voilà. experte dans la maîtrise des vents. Et elle a d'ailleurs une double lame qui permet ça. Et donc, elle, elle maîtrise l'art. L'art qui est la magie de ce, de ce monde et qui est en lien avec la nature. Tu as aussi un, un, un petit volatile là, Exactement. Un... <rire> J'ai un, un aigle ou un ou... pigargue, peut-être. <rire> Il s'appelle a... comment Il s'appelle... Euh... Vire, vire, exactement. Et il fait partie de ces combos. Alors, précisons, nous avons chacun un pouvoir. On va le donner. Euh, on va donner notre pouvoir spécial. Euh, chaque héros a un pouvoir unique. Et puis après, on va partir dans, dans, dans l'aventure. <coughs> euh, nous partons du principe que les gens connaissent les règles. Alors, il y a une explication de règles que vous pouvez voir sur la page Kickstarter. Donc,. Euh, pour connaître les principes, là, on, on, on va rappeler, on va décrire un peu ce qu'on fait, mais on ne va pas rentrer dans le détail des explications de règles. Donc moi, le pouvoir de Conrad, c'est que si je ne suis pas engagé, c'est-à-dire dans une case avec des ennemis, euh, après avoir fini mon mouvement, je peux me placer dans une case adjacente si elle contient un ennemi. C'est-à-dire je vais me déplacer de mes deux cases. Si je ne suis pas engagé et qu'il y a un ennemi dans une case adjacente, je peux me déplacer d'une troisième case. Toi, Alors, quel est ton pouvoir Moi, mon pouvoir, c'est quand je suis à pied. Euh, quand Karak est à pied, il ignore le trait blocage et les terrains dangereux et difficiles, ce qui va lui permettre d'être particulièrement mobile. Voilà. Alors le trait blocage, ça euh, empêche de quitter la case d'un ennemi, alors que mmh. si là, ils n'ont pas blocage, on peut traverser les cases des ennemis. Et toi, euh, David Alors, Undral, euh, généralement quand on fait une attaque, on utilise la compétence combat. Il se trouve que elle, si je dépense une carte verte liée à l'art, je vais pouvoir faire une attaque avec sa capacité d'art. Et donc tu vas lancer bah 4D est... au lieu de 2D Exactement. Mais ça sera quand même une attaque de combat donc, euh, Tout à tu... fait. donc ils défendront sur leur défense bleue Et pas sur leur caractéristique art Et eh bien c'est parfait Alors le premier scénario que nous allons jouer C'est le... le scénario qui débute la campagne Dans ce jeu on peut jouer en campagne On peut jouer en sc... en... dans des scénarios one shot si on veut Donc là c'est le premier scénario Il s'appelle <rire> premier sang Et donc je, ah. vais, euh, je vais lire Vous savez que j'aime bien ça et donc je vais faire le, le compteur, mais chacun et, aura et un rôle. aussi, oui. Mais tout tout va, très bien. vous allez, chacun va avoir un petit rôle autour de la table, et c'est ce qu'on conseille de faire. Alors, premier sang. Au premier mois de la Topaz, les héros élus par la confrérie de la lance cheminaient vers les hautes plaines à la recherche d'un dénommé Nogaï, chef d'une tribu nomade des Aigles Blancs. Le chaman respecté avait perdu ses fils lors d'une terrible bataille contre des trolls dont les incursions se multipliaient depuis une année. Anéanti par le chagrin, il était déterminé à remettre à des personnes de valeur le fragment de la lance primordiale cachée parmi les siens depuis plus de trois siècles. Les héros s'engagèrent dans la mer de Jade et se frayèrent un chemin périlleux à travers les hautes herbes hantées par de nombreux prédateurs. Au terme de leur traversée, à peine avaient-ils distingué les premières tentes du camp nomade, qu'ils entendirent des cris sauvages résonner autour d'eux. Ils reconnurent immédiatement les hurlements de barbares Kizoul, grondant dans la brise comme le tonnerre. Pourquoi ces redoutables esclavagistes menaient-ils à raid si loin de leur terre Le groupe n'eut pas le temps de discuter de cette bizarrerie. Les silhouettes furtives de rabatteurs convergeaient déjà dans leur direction et le combat devenait inévitable. Là, voilà. c'est la situation. Alors, on a placé déjà, euh, selon la mise en place qui est précisée sur, euh, sur l'affiche, le livret d'aventure, donc la mise en place, on a, on a tout mis en place. Euh, nous, sommes, nous nous sommes déployés à gauche. Nous allons devoir euh, piocher nos, nos trois cartes. Euh, et dans ce scénario, il y a trois cartes quête. Alors ça dépend des scénarios, là il y en a trois. Et donc je vais lire le début de la quête numéro 1. Et on ne la retournera que si on a accompli l'objectif principal. « À l'est de votre position », vous repérez des tentes circulaires caractéristiques des nomades de l'Aigle Blanc. Si vous parveniez à les rejoindre, vous pourriez peut-être en apprendre plus sur ce fameux Nogai, en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Nous avons un objectif principal qui est aller vers l'Est, effectuer un défilement. Dans ce scénario, il y a une tuile qui reste dans la, dans la, la file des défilements, hein, donc il en reste une, donc on a droit, droit à un défilement. Si on arrive à faire ce défilement, euh, dès qu'il est effectué, on retourne la carte et on lira la suite de de la quête. Nous avons également un objectif secondaire. Donc je vais vous lire le petit le petit background. Les rabatteurs vous harcèlent, vous repoussant avec une redoutable efficacité dans les griffes des guerriers kizoul. Vous remarquez qu'ils obéissent à un seul homme. Armé d'un fouet et d'un bâton, celui-ci coordonne la chasse et dirige ses rabatteurs comme un berger ses chiens dévoués. Alors, vous pouvez voir, c'est le spécialiste et c'est la figurine peinte. Alors, pour, ce, pour cette partie, nous, nous aurons les héros qui seront peints, et les spécialistes qui seront peints, et les autres sont non-peints. Mais, euh, bon, un jour, ce sera peint, et peut-être qu'on vous refilmera euh, une partie avec tout peint, mais pour l'instant, on, on va se contenter juste de ça. Donc là, on le repère facilement, c'est celui qui est peint. Mmh. Le tracker. Le tracker. Et l'objectif secondaire, c'est éliminer un ennemi, euh, un spécialiste de rang 1. Donc. donc lui, dès que le spécialiste de rang 1 Est éliminé par un héros Ce dernier devient le meneur Donc il s'emparera du jeton mmh. meneur Avec les avantages que cela confère Voilà, donc okay. Nous nous sommes déployés Nous, nous avons mis, fait la mise en place euh, Nous avons pour ce scénario 7 euh, cartes euh, Événements Donc nous aurons 7 tours pour tout réussir Si nous n'arrivons pas avant 7 tours Nous avons perdu et pour ce scénario, nous avons droit à un, un ennemi dans la, de rechange, en oui. fait. Hein. Nous avons choisi un, un, un, allié. un allié, pardon, j'ai dit un ennemi Un <rire> héros allié un, de, de rechange, oui. une vie supplémentaire, on va dire, entre guillemets. Et nous avons choisi Bride, qui est le pilier euh, tank. Euh, oui. voilà. Si nous perdons un personnage, nous aurons une chance, nous pourrons remplacer celui qui a été mis hors de combat par Bride. Et si nous perdons un autre personnage avant d'avoir accompli... Nous aurons perdu la partie. Exactement. Donc, là, depuis tout à l'heure, Marc est en train de mélanger les fils d'activation. C'est Donc, Avec... nous euh... allons voir l'ordre d'initiative sur la file. Ah bah. Conrad, c'est moi qui commencerai. Ensuite, Karak. Ah ah. bah On a de la chance. Conrad, ah, je ce <rire> <sera possible. rire> Pourtant, j'arrête pas de mélanger. C'est très bien. Hop. Et la mère de Jade dernier. Bon. Eh ben, nous sommes dans une configuration très avantageuse, puisque nous, euh, nous sommes tout en tête euh, de... devant nos ennemis. Devant nos ennemis, tant mieux, mais parfois, ça peut être le contraire. Parfois, on peut avoir tous les ennemis qui s'activent avant, et c'est moins drôle. Très bien. Eh bien, on va partir, donc. Euh, c'est donc à moi de commencer. Donc... Euh, on, fait, voilà, on fait bouger le petit, le petit jeton d'activation. Et donc, comme nous sommes à 3 héros sur la map, nous avons chacun droit à 2 actions. Plus, évidemment, les actions gratuites. Alors, on a, on a oublié de le faire, mais on va le faire. Nous allons mélanger et piocher 3 cartes. Alors, euh, voilà, j'ai pioché mes 3 cartes. Alors, on aurait peut-être dû les piocher avant, mais ça n'a pas une grande importance. On va, on va faire ça. Donc, alors, est-ce que David... Oui, dis-moi tout. Tu veux monter la... dompter le yati. Moi, j'ai deux cartes rouges, donc je peux l'avoir automatiquement. Ou alors, je peux essayer d'aller euh, attaquer des... des... des kizouls, en fait. Et les attirer vers moi. Les rabatteurs. les rabatteurs Bon, je, vais te, laisser, euh... je vais te laisser... Je vais te laisser... Je, vais te laisser, euh... je pense que ça équilibrerait. C'est-à-dire ai un aigle, un yati, ça me paraît... Euh... <rire> <rire> alors, le truc, c'est que toi, tu peux faire des tests... Euh, moi, sans moi, risquer, serait... tu vois, de un test d'art. Ouais, donc ouais. tu es quand même assez bon pour ça. Bon, je vais donc faire commencer par faire mon mon action de manœuvre. Donc, je vais me déplacer de deux cases, une, deux. Ouais. Voilà. Donc, on a le droit qu'à une seule diagonale. Et comme j'ai fait mon déplacement et que je ne suis pas engagé, je peux aller dans une case adjacente. Ça c'est ton pouvoir. Et donc, je vais aller sur le charnier. Alors pourquoi Parce que quand on arrive sur un charnier, sur, cette, sur ce scénario, on gagne automatiquement. Alors on est, on est horrifié par, par la sauvagerie des Kizoul, on est énervé, et donc la furie augmente de 1. Donc là, je passe à 1 de furie. Ça commence bien. Voilà. Et maintenant, j'ai fait mon déplacement, je peux faire mon attaque, et donc je vais faire une attaque de base contre ce... Il s'appelle un rabatteur. Ouais. Donc sa défense est de 1, donc il faut que je fasse 1. Et je ne vais pas me booster, je pense que c'est ça C'est pas nécessaire, je pense. Tu toujours ton truc de... Voilà, je fais 3, ce qui n'est pas génial, mais qui me suffit, donc je l'élimine. Voilà. voilà, ça, c'est ma première action. Et comme deuxième action, je vais jouer une carte. Je vais jouer euh, la carte lancer de dague, qui est ici, euh, qui me permet d'avoir une portée de 1 et de faire un jet d'attaque. Portée de 1, je vais donc lui mm -hmm. lancer une dague. Je joue cette carte, et je vais la placer pour commencer ma combo. Ah, et donc, comme je, tu la joues, Comme je, je la joue, furie de... Je monte ma furie de 1. Voilà. Donc je passe à 2 de furie. Et donc je vais lancer à nouveau 4 dés sur ce rabatteur. Au revoir. <rire> voilà. Il est il est mort. J'ai fait 3 et 2 grabs. Donc, de saisir. Le résultat saisir, il est mort. Sachant que les saisies... Euh... Fonctionne uniquement sur sa zone. Donc là, sur sa zone. Bon, là, ça ça n'aurait pas marché, marché. De toute, mort, de toute façon, ça même. ne serait pas marché. Maintenant, ouais. j'aurais droit à des éventuelles actions gratuites, mais je n'en ai pas. Donc, mon tour est terminé. On peut passer ah. à Car Carac. Carac. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire C'est qu'il faudrait quand même que je mette une carte rouge, puisque toutes mes combos commencent par une carte rouge. Je mm pourrais -hmm. jouer une carte rouge et faire placer une carte rouge si tu veux. Euh pouvoir avoir tout de suite ce, celui-ci. Mais tu es loin, là, pour l'instant. Ah, je suis loin. Hein. Faut, il vaut mieux que tu... Faut que j'avance, hein, de toute faut façon. Faut que tu avances, parce qu'il faut qu'on fasse défiler, ouais. hein, dès que Donc, je vais avancer de deux cases. Je vais commencer par faire une manœuvre. Hop. Un, deux. Tu euh... n'as personne. Est-ce que je me mets là pour euh, commencer à éviter ouais, Je vais le me mettre pas, là. Ouais. Un, deux. Tu n'as personne dans ta case, donc tu perds ton action, enfin... Ouais, ton, mon attaque. attaque. Donc, tu t'es déplacé de deux, et à chaque fois... Le, les mouvements des héros sont limités à une diagonale. Ouais. Ouais. Donc là, c'est bon, une diagonale. Ouais. Euh, alors, je pourrais faire. Est-ce que tu as une carte qui te permet d'aller. Euh... Soit de te déplacer, soit d'attaquer à distance Ben non, ni l'un ni l'autre, malheureusement. J'ai une carte qui me permet d'abord d'attaquer, puis de bouger ensuite. Mm -hmm. C'est ballot. Et mm -hmm. euh, là, c'est euh, des étourdissements sur des ennemis proches, donc non. Je peux faire un mouvement. Ça te fait avancer. Alors, soit je fais un mouvement pour me retrouver, euh, éventuellement, déjà... Euh, Alors tu pourrais action. aussi euh, te, ou augmenter prépare, ta furie, hein. Ou je prépare une combo. Donc ça me fait au euh, moins. Mm -hmm. euh, tu ah, dois une lancer le une concentration. Tu te concentrer aussi. Pour, pour lancer un dé de furie, bon, c'est pas génial. Mm -hmm. ouais, je vais, je vais préparer une combo. Allez, vas-y. Tu prépares, donc tu vas mettre euh, une carte... Euh, euh... Ouais, parce que celle-ci, elle sert pas à grand-chose en plus. Ça euh... te permet de gagner aussi... Je vais gagner un point de furie. Un point de furie et une combo, donc c'est mieux. Voilà. C'est mieux que le dé, parce que le dé, t'es oui. pas sûr de faire deux ou trois. Ben voilà. oui. Donc, c'est terminé pour Karak. Ouais, on passe à... On passe à Undral. Voilà. À est-ce qu'elle va essayer de dompter ce... ce... Yati Bah oui, on va faire ça. Donc, je vais faire une manœuvre. Je perdrai l'attaque, mais... 1 2 C'est pas gênant. Et donc, je vais faire une action... Donc, de domination de... Euh, du Yati... Je pourrais renforcer pour être. Donc sûr. renforcer, ça veut dire évidemment défausser une carte de la même couleur que la caractéristique qu'on veut tester. On peut le faire sur un de ses tests à soi ou sur le test d'un allié qui se trouve soit dans sa case, soit dans une case adjacente. Je vais faire ça. Donc il va défausser une carte pour se renforcer. Elle me donne un bonus de plus 1. Elle ne te donne pas non plus de. T'as pas de furie hein, sur cette carte Non, non. Un bonus de plus 1 hein, en art que je vais utiliser tout de suite. Ok. Et donc je vais lancer 5 euh, dés d'aventure. 5 dés et il faut donc que tu fasses. Alors il faut sortir donc, la le, carte de la, yati. De la, du, du Yati, on va le montrer. Voilà. Le yati, je vais montrer 3. la carte du Yati. Donc euh, voilà. Alors dans la version finale il sera colorisé. Hein. Mais alors vous voyez, euh, le, le Yati, il a sauvagerie. Donc, combat rouge et 3 donc si on fait un test pour le contrôler c'est forcément un test d'art il faut avoir 3 succès si t'as pas 3 ouais. succès tu subis les, euh, les conséquences et qui oui. sont décrites là donc tu vas te faire oui. prendre des blessures et il va Tout partir etc euh, voilà. <rire> euh, soit tu dépenses tu ouais. dépenses une carte rouge c'est à dire que eux c'est pas comme les chevaux on chuchote pas l'oreille ouais, du ouais, cheval ouais, ouais. pour le, pour le, ouais, le ouais. maîtriser Non, là, c'est euh... il <rire> y a pas de chuchoteur de il faut y aller à la baguette hein. Voilà. Non, plus ça. Et donc là ça veut dire que tu défausses une carte rouge. Alors qu'est-ce que tu préfères faire non, euh, non, tu as, je... toi, toi tu pars sur, le, sur ton test je... Eh bah ben, vas-y. Moi c'est la magie donc. Il faut avoir la... 3, il faut je... faire 3. Est-ce que je peux te prendre un dé d'aventure Bien sûr. Merci mon frère, c'est parti. Aïe ah, yeah. Il fait un. Donc... <rire> le résultat est 1. Donc là, qu'est-ce qui se passerait Le relance. héros perd un point de vie, le Yati fait un déplacement dans une case ne contenant pas de héros. Il resterait là. Je veux faire une relance. Il va faire Et une relance. On a, on a tous utiliser. Un jeton un relance. relance. Une relance. On peut recharger au prix d'une action, mais... Ok. Donc Et là, je là tu fais trois. combien 3. Bon. <rire> <'est> bon. Tranquille. C'est tranquille Tranquille. Donc on retourne la carte du Yati, tu vas pouvoir ah la non. placer sur ta au-dessus de ton, de ton tableau de bord. Merci. Donc là, maintenant, on voit que tu as un bonus de plus 1 en déplacement. Donc tu passes à 3 de déplacement. Et puis surtout, vas-y, on, va on va lui faire laisser faire la, la petite... Euh, ben, on ah oui, on, a, on, on remplace le Yati par sa version et oui, et oui. Euh, dominée, c'est-à-dire avec une scène, et... et là, hop, bloom Alors, vient... voilà, elle a perdu ses couleurs, mais elle est, euh, elle est maintenant euh, sur... Euh, elle trône fièrement sur un Yati c'est classe quand même. Ah oui ça fait plaisir. Moi ouais, ça, Là, fait, ça plaisir. fait plaisir. Voilà. Alors, le fait d'être sur un Yati, bah qu'est-ce qu'on voit donc, sur le côté Donc euh, le Yati va me donner un mouvement plus 1. Donc tu vas passer à 3 de mouvement. Exactement. Euh, la taille est plus. Une taille plus 1, donc maintenant on est à 2. Tu 2 2, 2 ouais, deux enfin, il il veut, de deux emplacements, 2 zones. Il faudra de, à chaque de fois de place. Que, de place. à chaque activation, il va falloir que je maintienne ma domination sur euh, la dette. Au tout début du tour, oui. Donc Par ce, ce la sera la même chose, hein. soit ouais. sauvagerie, j'aime rouge, soit euh, art 3. Mm -hmm. Par contre, il va me fournir une attaque euh, supplémentaire euh, gratuite. Mais il faut qu'il soit à sa 3. zone. Alors là, on, on est d'accord. Donc pour euh, là, ça... Là, tu as fait tes deux actions, tu as fait, fait ton dépassement, donc... Oui. Là, tu peux pas bénéficier de l'action gratuite de ce tour-ci, c'est après que ça va se faire. tu n'es pas dans la zone d'un ennemi. Exactement, donc Exactement. mon tour s'arrête. On va passer du coup aux ennemis de rang 1. Les ennemis de rang 1, alors on va les activer du de, de l'ouest l'ouest à l'est à l'est et, et du, du nord, nord au sud donc okay. c'est celui-ci d'abord qui va se déplacer alors là okay. il est à une case des deux donc il va aller vers celui qui a un meneur à ce moment-là est-ce que quelqu'un est meneur là. personne n'a le jeton meneur non. ou alors vers le prochain à s'activer le prochain à s'activer c'est Conrad carac, donc, euh, carac pardon c'est carac donc sûr. il va venir sur toi bon celui-ci hein, ça va un deux pareil 1-2 euh, voilà ouais, euh, celui-ci, 1-2 ou 1-2, c'est pareil. En revanche, il y a Conrad aussi. Il y a Conrad. Et donc, alors, sachant que les ennemis. Le coup, le... ce sera Conrad, puisque. Euh, je suis, je suis prochains... le prochain à m'activer. Lui... Les ennemis ne sont pas limités sur le nombre de diagonales. Hein. Non, exactement. Ils ne d... ouais, Ni... sont pas gênés par les effets de terrain, non. à part infranchissables. Ils ne peuvent pas passer dans les cases infranchissables. Voilà, donc, lui, euh... voilà pour lui. Voilà pour lui donc, il euh... reste les deux rabats ah là-bas. Et le spécialiste. Ce sera par là Ce sera ensuite. Alors, d'abord, celui-ci. Euh, ah non, on aurait dû faire le spécialiste d'abord. On aurait dû bien. faire le spécialiste d'abord. Alors désolé, on aurait dû activer d'abord le spécialiste et ensuite les... Euh... Donc le spécialiste se déplace d'une case. Il n'a personne à porter puisqu'il a une portée de 1. Donc il s'arrête là. Et les autres Alors celui-ci oui, maintenant, 3 cases. Vas-y. Alors sa cible indifféremment, ce sont les 4. Donc il va aller vers Conrad. Il va aller vers Conrad. Donc on va faire 1, 2, 2 3. 3. Voilà. Et lui, 1, 1, 2, 1, 2, 2 3. 3. Voilà. Parfait. Donc, maintenant qu'ils ont fait leur déplacement, on va faire les attaques, pareil, dans le même ordre, <coughs> on va commencer par celle de Conrad. Donc là, nous avons deux Donc, rabatteurs. Carac, Carac, euh, Carac Pourquoi je l'appelle Conrad Nord Carac, mmh. Nord-Sud, mmh. il a deux rabatteurs. Les rabatteurs, ils ont une, euh, une, attaque, force, de une attaque de 1. Ils ont la compétence meute, c'est-à-dire meute 1, c'est-à-dire <coughs> sont 2 ou plus, on rajoute 1 à leur attaque. Mmh. Et comme ils sont deux, ça, fait, voilà, ça fait encore un de plus. Il faut faire trois pour se défendre contre eux. Tu bon, as une, une 3 défense 3 de combien de J'ai une défense de 3. Est-ce que tu veux te booster Est-ce que, est-ce que Undral peut te booster en ah, bleu bon. ou est-ce que tu penses que ça suffit J'ai pas de carte bleue, donc. donc Alors je, moi je, je, pour, je pourrais te booster. Tu pourrais me booster. Euh, euh, On va le faire. 3 sur si trois. je veux. pense qu'il vaut mieux. Ouais. Ok. Donc vais... est-ce que tu veux le, ouais tu la, tu la défausses. Je vais la défausser. Je prends un point. De Fury. de Fury, puisque l'icône l'indique sur la carte. Et tu as un bonus que un je bonus. vais dépenser tout de suite. Donc je vais jeter 3 dés de base plus 1, 4 dés. Je veux bien un oui, dés, s'il te plaît, bien. aventure. Hop. 3. Donc, tu te bon. prends rien. Donc heureusement que tu as été boosté. Ouais. peut-être que ça aurait bon, pas marché. celui-là, Non, non, non, c'est <rire> celui-là. Je sais, c'est celui-là. Celui L'union fait la force. Ouais. Voilà. Donc tu te prends Rien. Ensuite, c'est moi, là c'est bien Conrad, qui mmh. se prend une attaque de 1 simplement. Donc je vais lancer 3D, euh, je vais pas me booster pour si peu. Alors le... <coughs> les boosts, on les fait soit sur soi, les renforcements. Oui. Là j'ai pu le faire parce que j'étais adjacent. Ouais. Donc, il faut être adjacent. Euh, adjacent à la... ou proche, c'est-à-dire sur la même zone. Donc là je vais lancer mes 3D et il faut que je fasse un succès. C'est bon. bon. Donc je ne me prends rien. Pour l'instant ça tient, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ensuite. Ensuite, c'est... Les ennemis alors, de rang 2. Alors, d'abord, le spécialiste de rang 2. Il n'y en, en a, a pas. pas. Donc là, cette fois-ci, on fait pas l'erreur. Et oui. ensuite, on va, on va les déplacer. Alors, alors qui, qui est sa cible C'est tu... oui. de là. Oui. C'est de là. Donc, ce sera encore pour moi. Non, regarde. 1, 2, 3. Les 3, tro... ils, ils sont à et, non, égale distance. 1, 2, 3, 4. Ah oui, non, parce que... C'est 1, 2, 3, 4, 1... Oui, un, parce qu'à qu cause de la, de la zone infranchissable, ouais. en effet. Donc là, il va se dé déplacer vers Karak. Ouais. Le massacreur. Son, Donc c'est de 2... Son... Il se déplace de 2. 1, 2. Voilà. Ensuite, euh, le deuxième... Ici, par contre, on va venir vers toi. Ouais. Oui, puisque c'est... 1, 2. est, un, voilà. est a une attaque à non. distance ils ont pas Non, ils n'ont pas d'attaque à distance. Donc, il s'arrête là. Parfait. Bon. Et enfin, on arrive à l'événement de l'environnement. De l'événement, donc, donc ici, là, on pioche une carte. Comment elle s'appelle Événement opulence. Lorsqu'un héros interagit dans une case contenant un jeton de butin, piochez deux cartes butin au lieu d'un Comme c'est quelque chose qui va rester jusqu'au tour, on va la placer sur la carte. Voilà, donc il euh, y a un, euh, un petit, vraiment. sur la carte, il y a un petit sablier qui un petit sablier. Que ça va rester. Ça là. va rester jusqu'à la prochaine, donc jusqu'à la prochaine fois qu'on mm -hmm. arrivera sur cette case, cet effet perdure. Et donc... Les butins, mm -hmm. ils sont où C'est là. Ouais. Donc si on va là et qu'on interagit, c'est-à-dire qu'on dépense une carte on piochera deux. et qu'on dépense une action, on piochera deux loot, ouais. donc deux cartes de, de butins <coughs> au lieu d'un seule et on choisira celle qui nous Et Est-ce qu'on va y arriver d'ici là Ce n'est pas sûr. Hein. Ok, ouais, ouais, y ouais. Y y a Alors, on spawn, arrive hein. ici à la fin, et donc en effet, c'est le spawn, donc on va... Ah, voilà. Est-ce est qu'on est qu me remélange pour montrer Non, on les a mélangés, je pense. Que... Oh, ouais, on vrai, va vrai, les ouais. mélanger. Ouais. Mélange comme ça, il n'y a pas de doute. Voilà, tu fais ça, vas-y, voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qui a marqué Alors déjà, la, la carte, carte d'activation act spécialisé au rang 1 et sbire de rang est avec celle du, du, du héros héro, le plus à l'ouest. Oh. Ah, bah voilà. Ça, c'est moins sympathique. <rire> Très bien. Voilà. Et ensuite, il y a des spawns sur la tuile de droite, donc la tuile la de, plus à l'est. Et ah. on a donc rang 3, il n'y en a pas. Non. Non. Euh, rang 2, un sbire de rang 2 qui rentre Donc ici. Donc il y a un massacreur qui arrive. Un sbire de rang 3, il n'y en a pas. Et trois sbires de rang 1. Okay. Des, trois rabatteurs. des rabatteurs. Sur la Tout va bien au sud. Va bien. Ça va. Au niveau bah, de, faut il faut bien qu'il y ait de l'action. C'est un code 2. Donc, maintenant, c'est les sbires. Alors maintenant, nous pouvons défausser nos cartes et compléter notre main à 3. ouais Donc j'en pioche 2. <rire> pas trop de chance sur les cartes techniques. Hein. Bon par contre si j'ai ça... Nous passons bien. au deuxième et round. Et on va activer le tracker. Alors vas-y. Là cette fois-ci, comme, Alors, euh, comme la piste tracker. sur la piste a changé à cause de l'événement, c'est eux qui vont à jouer. Alors le Alors, tracker... Un. Et donc là cette fois par contre... Alors je non, précise va... quand même. Le tracker, un. il a porté 1, donc il a une attaque à 1, et il a harcèlement. C'est-à-dire que lui ne se déplace jamais dans la case d'un ennemi. Il va rester, il ne va mmh. pas rentrer dans la case d'un ennemi de lui-même. Mmh. Ensuite, il a critique 1, c'est-à-dire s'il fait perdre un point de vie, il déclenche euh, le, le, le deuxième point qui est attraction, c'est-à-dire qu'il va attirer mmh. l'ennemi dans sa case. Et si cet ennemi est, est, est monté, il le désarçonne. Mmh. Et ça marche aussi s'il est dans la même case que lui. Et il, il fera cela. Tant que le tracker est sur le plateau de jeu, un rabatteur apparaît à la fin de la phase apparition dans la case du bord est de votre choix. On donc, a oublié de le faire maintenant, sur la bord est, c'est bord euh, est, oui. là, de notre choix, on, on va, va le mettre, mettre euh... plutôt en haut, ouais, pour qu'il ne se rejoigne voilà. pas trop vite avec les autres. Voilà, on va le mettre plutôt en haut. Ok. et bien maintenant, on a fait le rabatteur. Alors non, et donc, a, il n'a de... pas bougé, encore. Hein. On l'a pas fait bouger Non, non. Il n'a pas bougé. Le, tra... là, ça... le tracker, par exemple. Ça va être moi, parce que toi, <coughs> parce que... <coughs> est ça. il a déjà reculé, hein, donc il va venir ici. Il a combien Il a un, ça va, heureusement. Donc il va vers qui Il va vers toi. Hein. Il va vers moi. Mmh. Il peut pas me. Pour l'instant, t'es pas apporté. Tu vois, si t'étais avancé, il aurait pu t'attaquer ouais. si t'avais avancé. Très bien. Bon, c'est bien. Le tracker, euh, il est, il a joué. Je vais suffisamment me faire attaquer là, je pense. Je pense que tu vas en prendre. Ça, ouais, ça <rire> va. Aller. Tu vas prendre cher. <rire> ça va. Aller. Ensuite, on va faire maintenant les euh, les rabatteurs. Alors ceux qui sont engagés, évidemment, ne bougent plus. D'accord. Donc ne bouge pas, ne bouge ne pas. pas. Le. En, e. c voilà. euh... Donc là, ils vont venir. Un, 2, 3, hein, parce ouais. que à cause du, du, du... du, du tir infranchissable. Alors, est-ce que la case est saturée euh... Alors, non, parce qu'on est à euh, un héros, trois ennemis, un charnier, ça fait 5. On n'a pas encore atteint la limitation et tu pourras même accueillir un nouveau venu si tu as envie. Ok. <rire> Parfait. Euh... Les autres qui n'ont pas bougé encore Ouais. Alors, en haut, trois cases. Là, la cible, c'est indifférent. Euh, donc ça va être moi. Et voilà. Donc, 1, 2, 3. Et puis eux, ça va être pareil. Donc ils vont arriver au même endroit. Donc ça ne sert à rien de le séparer, en fait. C'est ah. vers toi, hein, qui... Ouais, ah, vont... ouais, ils vont tous C'était le prochain. Est-ce qu'ils ont la place, là Ouais, un, ouais, deux, on arrive à 5. Ouais, ouais c'est bon. Ah ouais, là, il y a un groupe, euh, un groupe sérieux là, ouais, qui là, arrive. Là, il hein. va falloir y aller, là. Parfait, ben, on va faire maintenant les combats. On et commence donc. par celui de Karak. Donc, donc euh, ils sont à C'est comme tout à l'heure. Un... Hein plus 1 parce qu'ils sont ils sont 2 et, et comme ils sont 2 euh, et qu'ils ont meute ça fait 3 voilà. donc tu dois faire une défense à 3 est ce que tu veux je ne peux pas me booster moi même parce que je n'ai pas de carte de défense dans la main euh, on va tenter comme ça euh, est ce que est ce que Undral, tu le boostes en attaque non est en défense en défense ah oui excuse-moi eh oui, non, non il mais a pas de euh, carte de défense vas là, tu Allez. as non. Mais c'est si bon, fait 3, c'est parfait. Voir, donc c'est bon. Alors moi ça va être un peu plus, plus chaud parce qu'ils sont 3. Sont à 4, du donc coup. Ouais. moi ils sont à 1 2 3 plus 1 4. Ouais. Je fais 4 et je vais lancer que 3D. Est-ce euh... que tu peux te booster Je peux me booster, je vais quand même le faire. Hein, ouais, ouais c'est peut-être. Je possible. me booste, donc je dépense une carte, je ne la place pas parce que euh, ça ne m'intéresse pas. Je ne la place pas, je n'ai pas, pas de furie, donc je ne gagne pas de furie. Mais je vais lancer 4D. 4D. Ah, non, en fait, pas la peine de prendre. Ouais. Ouais, faut... On le fait que quand ouais. on a un bonus, qu'on utilisera ouais, plus tard. Ouais, ouais, okay. Donc je vais lancer 4D. Oui. Oh là ouais. là Donc là, je me prendrai 3 points de dégâts, ça me paraît quand même beaucoup. Je pense que je vais relancer euh, mon jet. Deuxième tour, déjà deux relances. Bien Parce que bon, 3 points, ouais. je passerai de 8 à 5. Ouais, ouais. Non mais... Je relance. Je Trouve que ça, c'est quand même un très mauvais bah, jeu. C'était pas ouf. Il <rire> y a mieux. Parce allez, que... allez. Tu peux faire zéro. 1, 2, 3, 4. Pile poil. Je sais. Prends bien. rien du tout. Mmh. Donc, c'était une, une relance efficace. Ouais. abonnez si. Parfait. Bon, bah voilà. voilà. Par contre, on a plus. On est deux à avoir utilisé déjà nos jetons de relance. Hein. Mmh. Nous passons à Carac. À moi. Bon, bah, moi, je vais commencer par manœuvrer. Euh, mmh. Quoique. Euh, ah, je peux peut-être faire ça, ça peut être sympa j'ai euh, au suivant hein, si au moins un ennemi est éliminé par je fais une attaque si au moins un ennemi est éliminé par l'attaque je peux bouger donc ça me permettrait euh, d'avoir en fait ça ferait comme si je fais une manœuvre, sauf que euh, j'ai un point de gratuit en plus et je prépare la combo derrière mmh. donc je vais faire ça euh, je vais jouer cette cette technique donc je monte tout de suite ma furie de 1 et je fais donc une attaque de 3D. 3, 3 donc tu je les tue tous les deux. Parfait. Et comme j'ai euh, éliminé un ennemi par cette attaque, j'ai droit à un mouvement. Alors euh, j'ai deux en mouvement, soit je viens dans la case de celui-ci, soit je vais directement dans le, dans le tas. Sachant que derrière, ils vont me, me rocher dessus. Non, Alors c'est euh... que eux ils vont pas attaquer ouais. tout de suite Moi je vais jouer déjà Ils ouais. vont pas attaquer Donc, tout de suite euh, je devrais pouvoir. Euh, euh, les éliminé. prochains qui vont attaquer Ce sont les rangs 2 mmh. Donc soit tu te dis j'en élimine un Pour éviter de me prendre du ouais, trou ouais, soit, ouais, soit, ouais, soit, soit tu fais un carnage là dedans hein, Parce que ils, ils ont que un de défense Sachant que derrière je vais faire une manœuvre, Je pourrais taper et... ouais, mais et C'est m'exposer là pour le coup Alors moi je pourrais aller ici mmh. Cette zone étant euh, saturée pour moi Ouais. Parce et que je, je pourrais attaquer d'ici pour attaquer d'ici. Mmh. Donc, qu'est-ce que je fais Tu peux aller taper dans le tas, ici. Ouais, je vais aller faire ça, je vais nettoyer un peu le terrain. Donc, tu fais 1, 2, pile la place pour que tu rentres. Tac. Voilà. Et ma carte, je la mets dessous. Alors, sachant que je pourrais faire, du coup... <coughs> tu as gagné ta furie, déjà Ouais, c'est bon. J'ai monté la furie. Mmh. Euh, sachant que, là, en action gratuite, je pourrais déclencher la combo anticipation. Donc, ce qui est, si Karak est engagé avec au moins un ennemi qui n'a pas été activé... Ce qui n'est pas le cas. Non. Donc je peux pas la déclencher tout de suite. Ça aurait marché euh, ici. Ouais. <rire> mais et du coup, je fais deux attaques. Sinon, je fais une attaque. Mais ça me fait une attaque oui, gratuite regarde... Oui, De toute euh... façon. Ouais. Ça me fait une attaque gratuite de toute façon en plus. Donc ça peut valoir le coup. Donc là, je vais déjà manœuvrer. Oui. Et je vais attaquer pour commencer. Ouais. D'accord Et je vais peut-être euh, en profiter pour booster l'attaque. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, là. Hein Donc... Ah, tu vois, quoi faire hein. Je me booste. Je gagne un point de furie. Je gagne un point de furie et, 3. et je vais lancer 4 dés d'attaque. C'est parti. Ça devrait être... Est-ce oh. <rire> que tu vas aussi dépenser ta relance Bah je pense là non. Ouais, ça bah, je que vois que... pas tous les dés mais... Euh... Bah je peux... Suis... Il y, des... y a quand même des, ah, oui, des quand marques. On... Mais je vais quand même relancer pour essayer de faire ouais, faut mieux Il pas ça, faire moins ça. de 2, hein Ce serait dommage. Ça marche. Mais je vais pouvoir en saisir, un Plus... Non, c'est mieux. C'est un peu mieux. déjà, j'en déboîte deux. Ouais, voilà. Voilà. Salut les kiki. Et je vais... Et tu saisis... Qui tu saisis Le tracker, c'est ça Bah ouais, je pense que c'est mieux, Tu peux saisir que Non, tu peux saisir que le on On peut pas saisir les spécialistes. On ne peut pas saisir les spécialistes. Donc je vais saisir ce sbire. Ce qui me permettrait éventuellement de le jeter au prochain tour. Ah mais non, si je le saisis, je peux plus faire d'action gratuite. T'es sûr. Et oui. Et tu voulais déclencher la Bah je voulais déclencher la combo, ça fait une attaque de plus quand même. Ah, ne le saisis pas. Et puis ça fait monter la, la furie, si je dis pas de bêtises. Ça, ça fait monter la furie. Ah, oui, oui. Euh, du coup... Euh, tu le grabes pas. Je vais pas le graber. Tu le saisis pas. Je ne le saisis pas et je vais et faire vas, mon action gratuite. Je déclencher ta combo ouais, alors, gratuite, ouais. Alors, euh, le bonus que j'ai eu tout à l'heure, hein, il est valable combien de temps Pour rappel. Quel bonus bah Quand j'ai fait un boost, c'est valable que pour l'action. Ah ouais, oui, je l'ai utilisé. Oui, On On est là. Donc, donc là, là... tu défausses tes cartes de... ouais. pour ta combo. Alors, je monte du coup. Euh... T'étais à 3. J'étais à 3, je monte à 5. Je ah. voilà. défausse ces cartes. Maintenant, tu fais ta combo anticipation. anticipation. Et tu vas faire qu'une seule attaque parce qu'ils ont déjà été activés. Et là, tu un, mais je vais pouvoir saisir l'autre. Tu peux saisir l'autre. C'est mieux que rien. Et puis, j'ai fait monter ma furie au passage. Je suis déjà à 5 de feu Qui est quand même assez. Euh, mm. Vous verrez. Donc, quand on saisit le, le sbire en question à euh, moins 1 en défense, et il a mm. plus ses traits de pouvoir, là en l'occurrence ça change pas grand chose. Et il a que plus meute, a, voilà. Et bon, il perd 1 de, de défense, mais il est déjà à oui. 1, donc, donc de il, garde, il reste 1. Bon. Et surtout, il, il peut rien faire, hein. il va s'activer, va... euh, il va rien faire. Non, là il va passer un mauvais moment. Voilà. On passe à Undral. <coughs> donc. Eh bien, euh... déjà moi, il faut que je maintienne la domination du Yati si ici. Le... C'est ça. Alors, est-ce <rire> que tu veux le faire en si dépensant veux... une carte rouge ou est-ce que tu veux tenter un, un test Je sais pas pourquoi, mais là, <rire> j'ai envie d'y aller en mettant quelques claques. Euh, Donc, tu donnes un petit coup de d'épée là sur le sur le sur le flanc. Là, sur Exactement. Donc là, je gagne. Un de Furie. Un de Furie parce que tu as, dé... euh, as dépensé ta... Et non, je... non, non, tu dépenses pas. Là, ouais, là, c'est défaussé direct. C'est le, où... le seul cas... C'est le vrai. seul cas Actuellement, ou... actuellement ouais, alors après la règle peut changer, ouais, hein, ouais, ouais, ouais, Mais ça ça actuellement, sur la... le proto, c'est le seul cas où, quand on joue une carte, on ouais, ne ouais. gagne pas euh, la Furie, c'est pour maîtriser ouais. une créature. Ouais. Voilà. Alors, Donc, ce qui me permet de maintenir la domination sur le Yati. Donc, tu domines ton Yati, c'est une très bonne chose. C'est C'est bien. Mmh. Euh, et puis je vais venir directement ici parce que ouais, l'objectif c'est quand, quand même à... d'aller oh, la mission secondaire ouais. en plus le but c'est d'aller à l'est ouais. oui c'est ça donc, euh... je, vais voilà, donc là, je vais faire de la place donc je vais de la place c'est voilà. une manœuvre donc d'abord le mouvement je compte pour deux ici mais bon j'ai voilà. la place on un deux basse, trois quatre fait. cinq donc on est bon tu peux rentrer dans la case il y a pas de problème et d'ailleurs ça rentre sans problème voilà et je peux faire une attaque c'est la suite de ta manœuvre donc. Alors, est-ce que tu utilises euh, ton pouvoir Non, pas forcément. Je vais juste euh, je vais faire une attaque à deux. Après, il y a ton Yati qui va pouvoir attaquer. Ouais, ouais, ouais. Je fais-tu fais Un et un et euh, Alors le ne servira à rien. Donc le 1 c'est pour le c'est pour le tracker. Hein. C'est pour le rabatteur. Excuse-moi. Donc ça, c'est fait. Euh, ensuite, on peut pas saisir le spécialiste, donc il. Non. Et puis tu peux pas saisir quand es monté Tu peux pas saisir quand monté de toute façon. Non. Je vais utiliser une, une carte technique. Décharge élémentaire. Donc je vais faire ça sur le, sur le tracker. C'est euh, une attaque dart. Donc j'ai 4 dart. Est-ce que tu veux que je te booste Sachant que le tracker, <coughs> il a 3 en défense. Ah, non mais c est, c est, c est, il défend sur sa sur sa Ah sur oui, sa... sur la compétence d'art. Ah tout à fait. Parce il n'a que, que deux, deux. Ah, Donc ouais. tu lui fais une attaque magique, ouais. il a que ah, deux en ouais. ouais, défense. Ouais, je sais oh. pas l'appel. 3 3 3. Bravo Et Alors oui. là tu as éliminé le tracker. Donc, ouais. On Objectif le retire secondaire. Ça, Alors l'objectif secondaire quand on l'élimine, c'est que tu deviens le meneur. Donc tu prends le jeu ah. de meneur. De toute façon, c'était c'était ce que tu avais de la technique. Je vais du coup préparer une On a déjà accompli l'objectif secondaire. On a éliminé ce tracker. Et en utilisant plutôt son point <rire> faible qui était la magie, parce qu'il est difficile, il a, il a trois en défense. Ouais, c'est pas facile. Et là, euh, par contre, en, en, en défense magique, il n'a que deux. Donc tu l'as eu avec la magie. <coughs> Ensuite, je pourrais attaquer avec euh, mon Yati, mais il euh, n'y a plus personne. <rire> <rire> <rire> il va falloir qu'il mange à un moment donné. Donc euh, c'est tout, en fait. C'est tout. Ça passe à Conrad, c'est-à-dire à moi. Ah, ah Alors là, moi, j'ai... T'as du mal. <rire> un peu, euh, voilà, il va falloir nettoyer la zone. <rire> Sachant que de toute façon, nous aussi, il va falloir qu'on vide la tuile ouest, parce que c'est oui, comme ça que... sinon, qu on peut pas scroller. Ouais. Euh, Exactement. On peut pas faire de défilement. Mais bon, ils vont naturellement venir vers nous, hein, donc euh, oui, ça oui, va se vider tout seul. Je suis pas trop inquiet. Là, voilà, tu peux vider la case en un coup, normalement. Ah voilà. oui mais Après, alors... j'ai en carte rouge, euh, j'ai une carte qui, euh, qui s'appelle Brutalité, qui me permet de faire une attaque à plus de... Euh... Vous imaginez, ça veut dire 6 dégâts Et derrière, tu oui, déclenches déjà... un combo avec un mouvement 1, et donc ça veut dire que tu peux arriver là et, et claquer... Euh, une attaque de 3 sur le... Mouvement 1, sur... alors attends, il doit y avoir peut-être un moyen, parce que je peux aussi... Euh, je pourrais pas les avoir tous les deux, c'est ça qui est embêtant. Ah, celui-ci euh, ouais. Ah, tu voulais ça... tout euh, bah, Je voulais tout vider et essayer de faire scroller si c'était possible, je vais pas y arriver. Ah, écoute, non. ça va être ah, déjà je... bien si, ouais, ça si ça les deux partent. Ah bah ça va être très bien ça. Donc commence par attaquer, tu fais une manœuvre Ou tu je fais la carte technique Bon... Et puis derrière, le... tu, tu et le après, je me pour pas. pour la beauté du geste, le prince et de Et tu pourras venir chercher le loot euh, Bon, on va voir. Je vais utiliser une carte, ma carte Brutalité. Ça bien de vais... chercher le loot maintenant. Et... cest à -dire que Brutalité, c'est peut-être mieux ici, parce que pour réussir à faire 2-1, il vaut mieux lancer beaucoup de dés. Tu vois euh... Il vaut peut-être mieux que je fasse du ma, manœuvre, ma manœuvre d'abord. Oui, le, le truc, Après, c'est si je les ai pas tous les trois, c'est ça. Ouais, et si tu fais, et puis si tu les as pas tous les trois, puis si tu fais le combo, tu peux arriver peut-être jusque là. Ouais. Ou alors peut-être que je fais ma... mon déplacement, je peux faire 1, 2. Je vais, allez, je vais quand même faire ma manœuvre. Quand même faire ma manœuvre. Donc tu attaques d'abord. Tu, tu fais vois, La technique ou la non, manœuvre. Le, le truc, ça fait une attaque de 3. Tu fais ta Parce technique que... ou la manœuvre Non, je vais faire, je vais faire ma technique. Je vais faire ma technique, allez, je fais ma technique. Donc je fais la technique, je vais, je, je vais utiliser... Non, pas... Euh... Oui, ma carte, hein. oui, c'est ça. ça la te... carte technique carte. qui s'appelle Brutalité. Donc hop, ça attaque. fait une attaque à, à plus 2. Je six. rajoute un de Fury, et donc je vais faire une attaque à 6 dés. Ah, vois, ça, ça, va deux dés de plus. ça va envoyer là. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus personne. 3, voilà. 4. Voilà. Voilà. Tu voilà. vois, voilà. vois voilà. avec ça, voilà. j'éliminais le, le, le, le rang 2. Mais bon. c'est pas fait. Bon, donc là, il n'y en a plus. Maintenant, j'ai aussi euh, celui-ci qui pourrait me permettre de faire attaque 1, mouvement 1 et attaque 3. Mais attaque 3, ça va être chaud. Moi, hein. oh, ça va aller. Ouais, je... et, et donc là, j'ai fait mon attaque, je vais faire mon déplacement. Alors non, non, non. T'as activé une carte ah, technique. Ah oui, c'est vrai. T'as fini ça. ton. Je vais faire maintenant ma, ma deuxième combo. action. Alors soit tu fais ta combo maintenant, qui fait un mouvement et une attaque 3, soit tu fais ta manœuvre. Parce que cas, et tu peux. Et tu faire la combo après. Parce que tu vois, si tu fais ta manœuvre, tu te déplaces, tu... Je tente de le tuer à 4, ouais, et ouais, ensuite ouais. je pourrais me déplacer de 1. Ouais, voilà. Bon, allez, je vais faire ma manœuvre. Je vais ah. faire ma manœuvre, je me déplace de 1, allez. je vais dans sa case, et je vais tenter de l'avoir en lançant 4D. Ouais, ça va le faire, regarde, ouais, ouais. Non, il faut que des tu peux tomber, les deux, bien. Les deux, il les ignore. Lui, il a, il a cette si capacité-là. Si, si la case, case elle... dans laquelle se trouve un massacreur est prise pour cible, euh, euh, il par une, une les... attaque de combat, donc ouais. la magie, ça ne marche pas, ouais, ouais. Euh, Ignorer les tu doubles pas, résultats. Tu feras peut-être une saisie. Oui, c'est vrai. Mmh. Ce qui lui enlève euh, ce ce lui sa capacité. Lui. Donc... Ouais. Euh... 1, 2, oh, bah. oh c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, j'ai éliminé, fait, je... tu fais pas 5, tu fais 3, enfin en fait je fais 3, tu, tu, ouais, mais c'est bon, tu, ouais. euh, tu l'as déboîté, tout va bien, donc tu as fini ta deuxième action, j'ai fini ma deuxième action, maintenant je peux faire une combo, ouais, mais qui permettrait tu... de me déplacer, tu perds l'attaque qui est associée, ah oui mais regarde, si ça. je me déplace, lui, il va peut-être, il, il, va, il, va, il, va il va venir, venir sur moi, de toute façon, il va venir sur ses, oui mais il se déplacera quand même, ah bah donc, donc on, cas, scroll. on scroll On scroll, c'est le bon, ça. C'est peut-être ça. L'idée, c'est d'accélérer. Pour accélérer, on va faire ça. Donc, tu fais ta combo. Tu je fais, fais, ma monter, combo, ta je fais ma... monter ma furie. Je fais monter ma furie de 2. Alors, tu... tu viens là, peut-être Je viens au milieu, ouais. Là, ouais là, exactement. Bon. Je défausse ces deux cases. Comme ça, lui, il va faire scroll. Et là, maintenant, pour l'instant, on scroll pas parce qu'il reste un combattant sur la tuile. Mais maintenant, c'est à eux. Et c'est okay. les rangs 2. Et donc, c'est lui qui va bouger en premier et qui va venir. Alors besoin. vers le prochain non activé ou le monarque, monarque. c'est moi. Le ah c'est toi. C'est bien vers. C'est moi euh, qui vais faire. Undra. Alors et je te donc... retourne <rire> ou pas. Euh... <rire> Pardon. <rire> non parce que il arrive, il arrive par derrière. Ah d'accord. C'est un. Ah, donc, toi toi par contre tu lui fais face, tu peux lui faire face. Moi je l'ai pas vu. Moi je suis ouais. sur un yati, je vois pas. Je... T'as les yeux hier. <rire> voilà. Alors là, comme il s'est déplacé. Avant de faire l'autre déplacement, nous allons faire le scroll. Donc, vas-y. Attention. Voilà. Donc, on va scroller. Donc, on va lever ça. Vas-y. Tu retires la tuile de gauche. On fait scroller la tuile de droite. C'est la même. Et maintenant, on prend la deuxième tuile, la, tu la seule tuile qui est dans la liste de, de défilement. Celle -ci Donc, c'est celle-ci. Voilà. Hop. Donc, euh, vers la, la, la mer de Jade, vers le haut. Tu la mets là. Voilà. Voilà. Et on replace la frise. Alors, la frise, encore une fois, il y aura un système pour la placer qui sera différent de celui que nous avons ici, mais ça fonctionne quand même pas trop mal. Plutôt pas mal. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit On voit des yurtes. Des tentes rondes spécifiques des... Voilà. Alors Des kizoules. Non, non, non, ce sont les yurtes des aigles blancs. C'est il Ils disaient aigles blancs dans le Alors, attention Dès qu'on a accompli un objectif, on doit tout de suite... Euh, oui. Donc on a interrompu, on sait que lui n'a pas encore été activé. Oui, mais je retourne, la, la, le, le défilement a été effectué, Une je quatre, retourne quatre. la carte et je vais lire. « En vous approchant des tentes, vous constatez hélas que les Kizoul ont été fidèles à leur réputation. Le camp a été anéanti. Les corps mutilés témoignent d'une rare violence et il semble que certains d'entre eux aient même subi des tortures. Au même moment, vous entendez au loin les hurlements d'une meute de yati qui accourt dans votre direction. Alors, placez un jeton objectif dans chaque case de d'environnement. Donc, un jeton objectif dans voilà dans chaque yourte. Mm -hmm. Ajoutez sur la pioche apparition la carte apparition suivante pour deux ou trois joueurs, c'est la M01. C'est cette carte-là. Alors, on la regarde pas. Euh, il faut la mettre sur la pioche apparition. Tu la mets sur le dessus de la pioche. Mettez en jeu la carte ennemie dépeceur. Ah, les dépeceurs, ce sont les rangs 3 Ouais, les sbires de rang 3. Les sbires de rang 3. Des Kidzoo montés sur des... Des yattis. Ah bah c'est ceux qu'on a entendus, hein. Ouais, ouais, ouais, long, exactement. Ouais. Déplacer la tuile apparition vers l'est de manière à libérer un emplacement dans la file d'activation et placer la carte d'activation de des... rang 3, des sbires de rang 3, c'est ça. Sur cet emplacement-là. Il n'y a pas de spécialiste de rang 3. Donc là, ils vont arriver, hein D'accord. Voilà. Ah. Ensuite... Euh... Un spécialiste de rang 1 apparaît dans la case, euh, sur la case d'une yurte située la plus au nord. Donc c'était lui. S'il ouais. est déjà en jeu, euh, il gagne un jeton bonus mm. d'attaque et bonus de défense. Non, si on ne l'avait pas il éliminé, pas il aurait été plus en attaque, plus ouais. en défense. Ce qui change un peu... Euh... Et enfin, ouais. remplacer cette carte quête par la carte quête 2, Funeste Découverte. Donc celle-ci, c'est terminé. Nous avons terminé la, la première quête. Voyons la quête 2. Funeste, découverte, et pareil, on doit la lire tout de suite. Funeste, découverte. Les atrocités commises par les Kizul vous révulsent, mais mmh. vous avez besoin de réponses. Surtout moi. Vous fouillez méthodiquement les lieux dans l'espoir de <rire> trouver des survivants. Mmh. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est un objectif principal. Mmh. Fouillez les mmh. D'accord. Lorsqu'un héros interagit dans une case de yurt contenant un jeton objectif, mmh. placez ce jeton sur l'un des emplacements objectifs vides ci-dessous. Donc voilà, on a deux, ces, ces jetons-là, on mmh. pourra les placer ici. Okay. Lorsque tous ces emplacements contiennent un jeton objectif, retournez cette carte. Donc je vais la laisser ici. Okay. On la retournera, Alors, dès qu'on aura, il va falloir aller ouais. fouiller ici. Ouais. On voilà, reprend on reprend là où nous en étions. Lui. lui, il doit euh, faire son... Donc il doit il le massacreur, il se déplace de deux cases vers notre cher Undral. Undral. Et de Bien manière, joueur. il s'arrête ici. Et donc par contre, celui-ci... Mais il va attaquer. Voilà. Il va attaquer. Et il attaque qui Il, il attaque Umbral. Ouais, ouais, ouais. Donc, les dépeceurs... Les massacreurs, pardon, ils ont une attaque de 3, 3. quand même. Okay. Et donc, toi, tu as une défense de 3. Euh, J'ai pas, pas de, de quoi... Pousser. Je vais pas bousser. Enfin, bah, je prends un... un dé supplémentaire. Ouais, si te ouais. Ça va très bien se passer. 2, donc je prends 1. Je prends une blessure. C'est très... Il te, il te blesse, ce gros... Ce gros barbare, là. Piqué avec... Son épée. C'est ça. Enfin, son épée. C'est plutôt une hache. Ouais, c'est une grosse un hache. Mmh. Les... les sbires de rang 2 ont tous terminé. Les a... sbires, elle Ouais, ouais, Il n'y a on pas de. On passe à l'environnement, donc on va défausser cette carte-là. Hop, tant pis, on ne l'aura pas bénéficié. Okay, on cherche une nouvelle carte. Événement. Comment elle s'appelle brume soudaine. Les héros ne peuvent pas utiliser leur. Leur jeton relance. Leur jeton relance. Ah on bon, de toute façon, façon c'est pas grave, mais... Euh, on les a euh... tous utilisés. Oui, là, Et pareil, elle a un petit sabi... donc sablier ça donc elle va rester là. Hop. Et on passe au... Ah, attends Il y avait ah. aussi des déplacements, soit de Sylphae, soit ah, de, oui. de, de Monture Sauvage. Oui, oui. Il n'y en a pas. En a mais a. souvent, c'est un... enfin, toujours indiqué sur les cartes. Même... Voilà. Alors donc là, on arrive sur les, y rangs, les rangs 3. Il n'y en a pas. Donc, on va... Voilà procéder à une apparition. Alors, on se doute de ce qui va apparaître un oui, petit peu, ça. quand même. Euh, donc, on alors, va voir. Déjà, lisse qui a marqué sur la voilà. carte, sur le truc central. Voilà, ce Hop. Alors, euh, on a un, une apparition d'un sylphai. Voilà. Alors, alors, il va sur... falloir lancer un dé pour voir s'il est commun, est ça. peu commun ou rare. Donc, vas-y, lance le dé. Qu'est-ce que ça va être Un commun. C'est commun. Alors, les sylphai communs. Il me semble que c'est un protecteur. C'est un sifflet protecteur, exactement. C'est lequel C'est celui-là, celui-là. Donc est le celui protecteur, voilà, est ça. Alors il apparaît sur le néphilite. Celui qu'on veut. De notre choix. De, de notre choix. choix. Donc, donc soit sur autant... celui-ci, soit sur celui-ci. Est-ce que, alors qu'est-ce qu'il fait Tu peux me dire ce qu'il fait le protecteur Alors le protecteur, euh, il a, il a eu aura une aura de 1, de... Hein donc. Proche et et, et, et adjacentes, adjacente. les héros, les, les, les, les spécialistes les gain, et les vires gagnent plus ça en défense. Donc il va booster tout le monde en défense, oui. sauf si quelqu'un arrive à le si, maîtriser. Si on en vient ouais. un compagnon, Laura ne bénéficiera qu'aux héros. C'est ça. Et après, c'est quelqu'un qu'on déplace en plus. Alors euh, il vaut peut-être mieux. Euh, sachant que lui, c'est sauvagerie, j'aime bleu. Donc c'est si soit il termine. faut dépenser une carte bleue, soit il faut donc, un d faire un jet d'art. Un à, test d'art à 3. À est-ce que... Est que vous voulez le mettre Plutôt ici ou plutôt là-bas Moi, je mettrais... je mettrais plutôt là-bas. Ah ouais, tout de suite, enfin, on... parce que ça va rendre celui-là plus badass. Hein. Moi, j'aurais mis ici pour de toute façon ouais. avancer. On va aller le <rire> chercher. Ok. Mettons-le là, La si façon vous voulez. Ben, ça dépend. Est-ce que quelqu'un se sent d'aller le... Alors, ça sera pas toi, Oundral, parce que tu, Mais... es, tu as déjà ton... Alors Sauf le... si tu renonces à ton... Le... Tu le lâches le Yati. quand même... Édité. Et toi, tu, ouais, tu, être... tu as combien Mais toi, as trois. tu peux tenter, non Ouais, je peux tenter. Est-ce que tu as des cartes... Euh... J'ai pas de cartes... Euh, bleue. bleue. Mais tu... Pour l'instant. Mais tu en va peut-être. J'en ai pas vu pour l'instant, donc dans mon deck, elles y Moi, je dirais comment on va jouer avant. Il n'y a pas de rang 1 tout de suite. Moi, je le mettrais là-bas. Allez, bon. On tente, tu vois. Ok. Ok. Donc, il est placé là. Alors ensuite, Donc, c'est bon. Ensuite, on a l'apparition suite. Il y a quand même... Ça, c'est le symbole KO. Oui. Il faut retourner... La, la, la, la, voilà, la piste, la file voilà, de, sur chaos ça veut dire que mmh, tous les ordres vont être complètement euh, Les non, sur la file d'initiative oui. vont être complètement euh, remis, donc, euh, ce avait découpé, euh, et tout. Ensuite, il y a les apparitions. Euh, alors, c'est sur quelle euh, tuile Alors, c'est la tuile de Est. Ouais. On va avoir un ennemi, un sbire de rang 3 qui donc, apparaît euh, ici. oui un, a, euh, deux, deux sbires massacrer. de rang donc deux. ça, c'est un dépeceur. Là, il y a deux massacreurs. C'est ouais. ça. Deux sbires de rang 1, qui sont les rabatteurs C'est ça, voilà Et un sbire de rang 3, à Notre. nouveau, un dépeceur Ce sont ceux qu'on entendait, là, au loin C'est ce qui de goûter qu'ils arrivaient On s'était pas trompé, on a une bonne oreille, hein oh, voilà, Ouais, je trouve ouais. que... <rire> <rire> <rire> mmh. Les yatis, ça, ça un ça ça peu, non hein. Ça je, euh, un peu, je pense C'est pas trop mon... Je pense, ouais Mon rayon, un petit côté hyène Je pense Ouais, peut-être, Je pense Ok, ça c'est fait et comme on a eu le chaos, alors il va falloir prendre toutes alors, les tuiles, Toutes et les cartes va... de la piste initiative. Les, les, ouais, ont... toutes les cartes ont... de la, la piste remélanger. initiative. Et tu vas les remélanger. Donc... L'ordre oui, est rebattu. C'est du KO. Le et, et comme là, maintenant, tu le retournes, celui-là. Un... Alors, remettre. Alors, est-ce que Carac. Tu, mélanges... tu mélanges aussi bien que moi Rang 1. Piste événement. Undral. C'est moins bien, hein ça rang 2 de, ça, rang 3, ça, ça aurait pu être pire. Et Conrad, ah bah super bah, Il faut que vrai. je le sois. Il faut absolument que je sois meneur pour pouvoir changer Alors, ma position. Alors, pendant vie. la phase d'initiative, moi, je, avec le jeton meneur, je peux changer ma position aussi. Tu pourrais te ramener ici. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup, sachant que des ennemis de rang 1 ils sont ils sont là hein Ouais, c'est pas... Je pense pas vraiment. que ça vaille le coup tout de suite. Pas forcément. Alors je déplace de trois. Alors ça et... pourrait. Est-ce que ça vaudrait le coup que tu le fasses avec moi pour me rapprocher Mais non, ça te fait vraiment. À... À ah, ça veut dire qu'il a... joue après tout le monde. Mais pourquoi faire C'est ça. Que... Parce qu'elle, tabasse aussi avec ouais, son Yati. Tu peux quand même le faire parce que plus tard, les rangs 1 finiront par venir et on peut supposer que moi, je vais à un moment euh, avoir le, le, le meneur et revenir pour, pour plus tard euh, qu'on soit quand même euh, plutôt au début de la piste d'initiative. Si tu le fais pas, que moi je chope le, le, le jeton meneur, tu l'auras pas du tout utilisé ton truc. Tu vois ce que je veux dire Certes. Après, moi ça m'arrange parce que que tu sois la cible pour l'instant, c'est bien. <rire> <rire> Après, peut-être mieux, quoi qu'on est pareil en termes de défense, on est pareil, toi et moi. Pas forcément grand-chose. Non, je ah, pense qu'il faudra mieux qu'on essaye, nous, de se de, ouais, bah, hein. mettre ici en fait. Et toi, pareil quand t'auras le jeton meneur. Ouais. Allez, hop. Donc tu, tu échanges avec les je rangs défense ouais. ok. Tu dépenses ton jeton meneur ouais. et tu te repositionnes plus en haut sur la piste d'initiative. Parfait. Ça. Eh bien, c'est ouais. parti, c'est à pire. Karak. Tac. Bon, je pense que... Ah mince, il faut Alors, que... Alors, on peut défoncer nos cartes ouais. et ouais. Euh, compléter. Je vais garder celle que j'ai. Alors j'ai une euh... carte qui peut soigner, est-ce que ça vous intéresse pour l'instant Pas trop, hein. Pour l'instant, ça va. Ouais, ouais, donc je vais défoncer ça, je vais en piocher 3. Je vais essayer d'avoir un peu de défense pour aller choper le, le petit chou, là, et voilà, ça c'est bien, ça. Eh bah, ben écoute, je vais commencer par faire... Parce que là, j'ai une carte d'attaque, tu vois, qui me permet de faire un saut 2, puis mm -hmm. une attaque. Pas mal. Ça peut être pas mal. Ce que je peux faire, c'est une manœuvre maintenant. aller euh, taquiner... Euh... Ah non, les sauts, c'est forcément en ligne droite, hein. Ouais, c'est-à-dire soit sur la diagonale, soit de, surface face. Ouais. Quoi que ouais, ouais, je peux faire ça Je fais une manœuvre, j'essaie de, de m'occuper de lui. Ouais. Ensuite, je me déplace, je vais là, et je peux dépenser une deuxième action pour essayer de, de, de l'apprivoiser. Et ah. je pourrais faire ça, annoncer mmh. une technique. Voilà. Alors, en sachant En même. deuxième action, je fais la technique et je vais taper lui. Ouais. Ne le mets pas, il est, il est balèze là. Il a, il a plus 1 en en défense. Ah oui. Ouais, oui. À cause du charnier ouais. ouais. Non, à cause du. Ah oui. Du sinfail. Et oui, ces petits euh, esprits. Bon, je vais déjà. Euh... Après, le but, c'est quand même d'aller sur les. Sur les yurts, Sur les hein, yurtes, peut yurtes, se rapprocher des yurtes, vois, on sait. Ouais, donc lui, je peux le laisser de côté. Alors, je fais une manœuvre. Pour commencer, je tape le. Le massacreur qui est derrière. Est-ce que je me booste Non. Je vais pas me booster. Alors, il faut faire deux. Ah, c'est chaud quand même. Il y a deux défenses ouais. sans faire de double résultat. Ah, C'est quand même chaud. Est-ce que je me booste Je vais peut-être me booster. Hein. Peut-être. que je ferai pas ça, mais. Tu te boostes parce ouais, que booster, ouais. tu gagnes un de furie. Tu sais. as six. T'es pas loin hein, de, de débloquer ta furie. Ouais. Donc je lance 4 dés. Tu lances 4 dés. Il faut faire deux sans compter les doubles. Ah Tu fais que 1. Mais tu le. Mmh. Non, ça fait... Tu peux le graber. Ouais. Ce qui est bien parce que après, ouais, le... je vais le jeter. tu peux le jeter. en Ça deux va deux être ma deuxième maintenant. action. Enfin, ma deuxième action de toute façon. Vas-y, je te laisse faire. Ouais. Donc je l'attrape et je peux pas bouger, du coup, ça fait fin à mon action. Hop. Par contre, ma deuxième action, ça va être effectivement de le projeter. Donc c'est l'action projetée. Donc ça te permet de te déplacer de 1. Avec lui. Et, et lui, de le lancer. Et lance, lui il est mort. Et tu le lances sur le deuxième. Ouais. Bah, voilà. Et l'autre est, étourni. est étourni. Et l'autre il était descendu. Donc il perd un point. Euh, il perd un point de caractéristique en défense. Il a défense moins un et il n'a plus ses traits. Voilà. Donc, Donc il valable. ne retire pas les deux. ça il est plus facile à tuer. Voilà, Mais, et lors de son action, il va se redresser. Hein. Tu vas sur une case charnier. Tu prends un de ouais, les le Est-ce que tu as fait tes deux actions J'ai fait mes deux actions. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, Ensuite, Oundral. Oundral. Donc tu n'as pas pu aller. Euh... J'ai pas pu aller euh, apprivoiser le, mmh. le sylphaire. Voilà. ce sera pour. Euh... Euh, alors moi j'ai toujours euh, le, le yati à, à dompter mmh. Je vais... A une carte rouge Ouais j'ai une carte rouge je vais, vais l'utiliser, j'en ai, euh... ai pas beaucoup mais euh... <coughs> je vais l'utiliser pour maintenir la domination Alors ensuite... Euh... Donc tu as dominé ton yati, ouais. tu veux le garder Il est toujours là Ouais je pourrais le, le laisser partir tu vas me dire ah mais il faut quand même aller fouiller ses, ses tentes Elles sont loin hein Il te, fait, euh, il te, fait, il donne, il te donne un mouvement de ouais, plus C'est hein. ça qui peut être intéressant ouais. Non non ça vaut le coup je pense J'ai deux un... actions Je vais quand même vois. faire ça Je vais utiliser une carte technique Qui me permet de faire un mouvement de 1 Et une attaque d'art à 3 Sur le pauvre mmh. massacreur qui est là Ouais il a 1 en art bon, ouais. Donc 3 et 2, 5 Donc je peux ouais. rentrer ici Tu peux rentrer dans cette case En rentrant je monte de 1 à la furie, parce que c'est une case charnier. Ouais. As tu vu la places. Et puis je vais, je vais d'abord faire okay. l'action. Donc je fais un... un une, que, une donc tu as gagné 2 de furie, 1 grâce au charnier et un grâce ouais. à ta carte. Ouais, tout à fait. Et les deux de furie. T'es qu'à 3 de furie non, Il a pas, pas fait, fait la... Ah, ah ouais. Voilà. D'accord. Et je vais te prendre un dé aventure pour faire une attaque à 3. Et... En quoi En art Ouais, il a que 1 en art. Un. Donc, Mais il se trouve qu'il a plus que 1. Et en art, il a 1, de toute façon. En... Ah oui, c'est vrai. Tu euh, vu. Voilà pour lui. Je vais pouvoir placer ici ta deuxième carte combo. Donc tu as une ouais. combo qui est déjà libérée. Ouais. C'est ça. Qui s'appelle je... comment Vire. Vire. Tu peux fameux, envoyer ton, ton, ton, ton, ton... Ça egg. me permet de faire une attaque d'art de 2 à portée 2. De... Sur offre. une case et sur une case adjacente. Ouais. Non. Tu peux viser deux cases, à ça Pour l'instant, je vais pas faire ça, mais, euh, Tu la gardes Là, je vais pouvoir faire une manœuvre. On vire et prêt à être envoyé, quoi. Ouais, ça. complètement. Toi, tu vas faire une manœuvre pour avancer, ouais, je Donc, deux, trois. trois cases. Alors, euh, attention, parce que là, tu si j'avance... Parce euh, que c'est là le mieux pour remonter ta furie, peut-être. C'est pas faux. Après, par contre, je vais... Tu euh, prendre cher. Je vais avoir du monde sur le... Ouais, ils sur ont, le euh, les, les dépeceurs ont deux. deux. Donc, ils pourront pas venir. Euh, pas cette fois. Lorsqu'il est attaqué, le déposeur cible tous les héros proches. Hein, donc là, ça, ça ne... Parce que ici, Les a... déposeurs ont deux, les massacreurs ont deux, il n'y a que les rabatteurs qui ont trois. Donc tu je... peux y aller. Je vais venir ici. Donc tu te déplaces de trois cases. Ouais. Et, et tu boostes ta furie. Ouais, ouais. La furie. Parce que, que tu es dans un charme. Bah, C'est très bien. On se rapproche. C'est ça. Ok. Ben voilà. Ensuite, événement. Donc celui-ci, ah, il, okay. il, il est défaussé. On Alors elle est où la, la, la si. pile de défausse C'est notre troisième. C'est le troisième qu'on pioche. Relâchement, tous les héros perdent un point de furie. furie. Oh, c'est bien. bien dommage. Le sylphée il va vers, va vers la gauche, gauche d'une case à l'ouest. Ah, ça, c'est bien dommage. Ouais, pas terrible. Bon, bon. ensuite. Un instant, pour le coup. Alors, spécialiste de oh, rang 1, 1. Oh. il n'y en a. Ah, si, il y en a un. Il ah, se déplace de 1. On a fait une connerie ah, Bah ben oui, on a fait une grosse connerie, parce que là, il va attaquer... Euh... Ah oui, il a une portée de et 1. S'il te fait une blessure, il te désarçonne et il tape vers sa case. Il peut pas, il peut pas aller là. Quoi Ah, pardon, il a raison. Euh, mais bon, ça change pas. pas, pas c'est une zone inaccessible. Tu vois, les bornes sont noires. Ah oui, d'accord, il peut pas aller là. D'accord. Bon, mais c'est pareil quand ça même. Ça change rien, portée de 1. Donc, tant que le tracker est sur le plateau de jeu, Rabatteur apparaît à la fin. Oh, putain. On a, on a sur oublié est-ce qu'on a oublié Non, puisqu'il est apparu à ce tour-là. Tout à fait. Donc, c'est à la prochaine phase d'apparition. D'accord. Euh, donc, portée 1, harcèlement, critique 1. Donc là, il va attaquer Undral. Et Alors, il explique combien de 4. Il s'est déplacé de 1. Il a une portée de 1. Euh, il a qui à portée Il a Undral. Donc, il va faire une attaque. S'il ouais. si te touche, ça sera... Critique. Ça dé, ça fera, ça fera, donc un critique ça veut dire qu'il dé, il déclenchera il son attraction, exactement. ça veut dire que tu seras attiré vers lui et tu seras désarçonné en plus. On peut pas moi j'ai une, une défense points. de 3. Mais pas, il va me faire avancer au pire. Bon, là je prends, je fais 1. 2, tu as fait 2, 1, il a une attaque 2, de 4. 3 points. Tu perds 3 6, points de vie. Ça, ça pique. Ouais. 1, 2, 3. Et tu es désarçonné. Donc en, euh, le yati s'en va. Le yati s va. Euh, et, et tout, tout s'en va en fait. Et là, il t'a attiré vers et toi. Alors tu as repris des couleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, <rire> ça, que... <rire> ça va mieux quelque part, bizarrement. Mais... Ah. Ouais, ça pique. Et t'as perdu. T'es à et combien et de points de vie là 3. Attention Il va se prendre la vague de ouais. rabatteurs là, regarde. Parce que maintenant, c'est le tour des rabatteurs. ils vont faire 1, 2, 3. Ils vont faire deux cases. Oui, Et... mais du coup... Euh, oui. Et dépeceur aussi par la suite. ce qui va euh, être... Euh... Ah, Et alors, c'est tout ça. Le fait attiré, ça t'a bien exposé. Hein. Alors déjà, ils vont attaquer. Euh, ils attaquent à 1, plus 1, parce qu'ils sont en meute. Donc ils attaquent Tu à... pouvais pas te booster, non, pour ton jet de défense 3. non Non. T'avais pas de dé... Ouais, arrête. Ils attaquent on à 1. On n'a pas anticipé là. Il faut que tu fasses un jet de défense. 3, toujours. T'as combien, t'as 3 de défense ouais. ouais. Et on, on a... Oh, il n'y en a plus de relance puisqu'on les a toutes utilisées 2 Donc tu prends un point de vie de plus Tu es à combien Deux. Ils attaquent à 3 puisqu'ils ont un en ah, attaque allez. Plus Meutra oh, se se sent... Ça va mal se passer la Undral Surtout, être... surtout, surtout ça Ce serait que ça c'est vrai mais C'est ça surtout alors là, maintenant, c'est surtout qu'il y a tout le monde. Les spécialistes. Les spécialistes. Ils vont faire combien Deux Il a pas de. Voilà. alors, il a. Ils vont rentrer tous les deux. Il y a pas de spécialiste. Il que deux. Ah, il n'y a que les sbires, oui. Il a pas de spécialiste, mais il y a les deux sbires. Pas spécialiste de rang 2, mais il y a deux sbires qui arrivent. ils sont costauds. aïe, ils ont trois. ils attaquent à quatre. Ils attaquent à Là, ça va être compliqué, les amis. Allez. Souffle. Je pense va. Je pense qu'on va avoir un nouveau. Personnage. Un pilier. Trois. Ouais mais ils attaquent à 4 Donc un point de vie, t'es pas mort Non, <rire> pas mort. Mais on a deux jolies déposeurs qui arrivent Alors, que... voilà donc ils ont fini leur activation, on passe au de on 3, 3. Là -bas. Alors, Alors d'abord celui là Alors ils vont pas rentrer Non, oui. la case est saturée Donc ils vont aller là, voilà. pour s'aligner ouais. Ils Et restent là pour, euh, Et l'autre il va vélo, faire 1, 2, C'est ça Et ils vont attaquer parce que ils sont... Ils, ils, Allez, ils sont. Adjacent une casinage inaccessible. inaccessible. Ça. Et donc ils vont faire une attaque. Donc ils attaquent à 5. Ouf Et puis, ils, ils sont, ils sont, sont à un 4, plus 1, ça fait 5. Là, ça va être chaud. C'est possible, euh, de... possible. Personne peut le booster. Allez, allez, allez, allez, allez Allez enfin, euh. Bon, ben. Bah, bon. Euh... Donc Mais malheureusement. Ça, au revoir, Undral. Ça... <rire> ça permet de voir une mécanique intéressante. Alors, <rire> <rire> Undral est donc retiré. Allez, du Salut, miss. voilà alors, parce qu'on a on a en fait mal anticipé le fait là elle n'était pas accessible mais avec lui c'est vrai que son... on n'a pas son pensé c'est euh... une donc à la place nous allons mettre bride bride et alors quand un nouveau héros arrive alors bride elle va arriver alors bride c'est une... une pilier exactement de la région de pierre donc... alors où alors donc, elle qui... va arriver à l'endroit où elle était et surtout, il y a quand même un effet, c'est comme dans les jeux vidéo. Quand elle arrive, quand elle arrive oui. boum Elle étourdit tous ceux qui sont dans sa case. Exactement. Donc on va tous les coucher. Alors, ça va déborder un petit peu. Alors celui-là, on va faire super gaffe. Voilà. voilà, ils sont tous couchés. Ils arrivent couchés. Donc là, on... moi je reconstitue tous main de tournis. 3. Et on repart Voilà. avec... Et alors là, attention, nous avons perdu un personnage. Si nous reperdons dernière. un autre personnage, c'est la fin. Nous avons perdu, nous avons raté cette aventure. Et vous voyez que. Ça on fait a... du ménage, mine de rien, quand même. <rire> on avance. <rire> à un petit peu trop, là. <rire> en fait, peut-être été... ouais, ouais. Le Yati, s'est un peu emballé, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> euh... Allez, bon, bon, du bon, coup, ça doit fait ça Et ça donc, c'est à toi. C'est à Conrad. Bon, moi, alors je suis très, très loin. Je suis vraiment loin. T'as pas une... Euh... Alors pour le coup, on remplace aussi la carte. Euh... Ah oui, on a oublié. Et voilà. Merci. Bon, bah nous avons Bride maintenant, qui elle, elle défend bien. Ouais, euh, pour ça a, bon. booster, un bah, elle pourra booster, c'est un peu Elle est bien placée. Elle est, bah là, ouais. <rire> elle est dans son <rire> élément, là, <elle> est... <rire> la fille. Elle est bien. Alors, je vais... Bah, il faut que je me rapproche, hein. <rire> ça, ça peut être une idée. <rire> ça, ça peut être cool. Là, tu vas... Tu aller chercher un peu de butin. Je vais aller chercher que... un petit butin. Donc, je vais faire une dé un déplacement de 2 aller dans ce butin. 1 2 pas d'attaque. Et tu interagis, donc. Je vais faire une interaction en deuxième. Et je vais donc dépenser... Euh... Je vais dépenser une carte cette qui carte. qui fait du mouvement Non, je pas de carte qui fait du mouvement. Mais... Je dépense cette carte pour faire une interaction. Et donc, je vais donc fouiller dans, ce... dans cette zone de butin. Ok. Et tu vas donc me donner une carte, s'il te plaît. Il s'agit d'une hache qui zoule. cube. Je fais deux cubes aussi. Yes. Une hache qui zoule. Donc, Hop. Elle me permet d'avoir une attaque de 3. Et le héros ignore le pouvoir euh, du spécialiste de rang 2 et des sbires de rang 2. Okay. Avec cette hache, ah, c'est pas mal pour mmh. ceux-là. Ouais. Et, et deux, elle a deux charges. Deux donc, j'ai deux utilisations. Et ça, donc, ça me donne des actions gratuites. Donc là, j'ai fait ah, mes deux actions, je pense. Ouais. Donc, c'est terminé. Et maintenant, c'est l'apparition. Alors, alors qu'est-ce qui se passe Ah Ils vont apparaître sur la tuile de gauche. Ok, bon. Alors, bon, alors, qu'est-ce qu'on a qui apparaît Un sbire de rang 3. Donc, Donc. un dépeceur ici, au nord. C'est un dépeceur Ensuite, tout au nord. Un Ensuite, un sbire de rang 2. Donc, voilà. un massacreur. Un ouais. massacreur. Deux, deux sbires de rang 1 et deux sbires de rang 1. Donc, quatre rabatteurs répartis sur quatre les deux. Quatre rabatteurs, dessus. ok. Hop Oh là, ils arrivent autres... de l'autre côté et oui ça, ah peut, là, arriver. ça, ça peut arriver. Ça, <rire> c'est pas <rire> le cas le ensuite... plus fréquent mais bon. Et quelle est la, la règle de la case centrale qu'on va appliquer après Ouais, donc tous les spécialistes et sbires, quel que soit leur rang, font un mouvement 1. Waouh, ok. Donc Alors, là, c'est... Bah, est, est... Ces trois-là c'est moi, donc... Euh, voilà. Alors dans l'ordre, euh, d'abord le nord euh, vers le sud. Ce qui ne changera pas. Mmh. Bah si, puisque là il y en a un qui va pas pouvoir rentrer. Hop. Il va juste s'aligner. Non, il s'aligne pas. Il a une zone, de ne charge rien. Il s'aligne. Et eux aussi. Donc et eux, acteurs. un, deux... Attends, et c'est vers Karak, hein, qu'ils vont... Euh, euh, ah non, c'est vrai, excuse moi tu es là, toi. Et Là, c'est à égale distance, égal distance, donc c'est moi. C'est ça. Donc ils vont s'aligner aussi. Ils donc, vont là-haut, euh, les oui. deux cases en haut. Hop. Bien. Oh là là heureusement, heureusement que je joue avant eux. Waouh <rire> ouais, <c 'est> <rire> <rire> Mais je vais faire un petit peu de ménage. Ouais, je pense aussi. Mmh, mmh, je pense que il y, va... y a moyen de moyenner. La furie va faire du bien. Ouais. Mmh. Alors, on va Alors, on, on va. peut compléter nos cartes. Alors. Qu'est-ce et... que je vais faire euh, Moi, j'ai les cartes euh... de défense. On va essayer, bon, bah, ça va être chaud parce qu'on a, a beaucoup. Alors. Allez. Hop. Carac. Ça va être à moi. On euh, était un petit peu entouré là. Hein. Et en peu. plus, ils ont tous un bonus de défense de 1 <rire> Grâce à ce Moi aussi, le, ce bien placé. Ouais il est très bien placé. Ouais. Sauf si tu.. Euh, <rire> sauf si tu vas. Il te, il te bloque pas, sauf si tu essaies d'aller le J y J y dominer Est-ce ouais, ouais. est que c'est -ce est intéressant bah, Ça donnera plus un de défense quand même, hein. Oui. Et pas eux. Et je l'ai déjà. Pourquoi plus Pourquoi une défense. Pourquoi bah, parce que je l'ai quand même. Le sylfaille <rire> il donne la défense à, à nous aussi, et le bonus à nous aussi. Ouais. Ouais. Après il faudrait. Est-ce qu'il faut pas avancer sous-bêtement Par contre, ouais. je vais. ils vont me suivre. Bah tu peux toujours faire manœuvre... Euh... Tu peux venir vers moi pour ah, que tu viennes vers moi Attaque et déplacement, et bouger, ouais. ouais. ouais. Bon, et on va ensuite, commencer par euh... faire ça. Que tu vas pas chercher à aller le, le, le contrôler, le... Bah là, euh... je pense pas que ce soit attaque intéressant. Mais t'as qu'à venir vers moi Je peux pas vraiment venir vers toi, ah, parce que je peux faire qu'une seule diagonale. Bah oui, mais tu viens quand même, tu te rapproches de moi. Bah autant que j'aille ah, Non mais agents, je vais faire en fait, d'abord une manœuvre, et euh, je vais attaquer... Euh, je vais attaquer. Ouais Alors on attaque... Qui j'attaque bah, tu, tu, Mais, tu, tu attaques la case hein tu attaques ouais. la case et tu répartis. Et tu répartis. répartis. Euh, alors, j'ai une attaque à 3. Est-ce que tu veux la booster? Je ne peux pas la booster. J'ai que des cartes de défense. Donc je fais une attaque. Une, une attaque à 3 et ils ont un de défense de plus. Ah tu 3. fais 3, c'est pas mal. Ah bah déjà je peux, bah, je peux tuer le dépôt le massacreur. Il a 2 plus 1, 3, et tu n'as pas fait de double, donc voilà. c'est bon. Donc, tu donc je le tue celui-ci et tu... le dernier, le rabatteur qui reste. Attends, attends, non, non, non, non, non, non, non. tu en tues qu'un parce qu'il est parce à 2 plus 1, 3. Il a des ah, oui, j'ai oublié. 2 la... oui. plus 1, 3. Donc tu n'en tu ouais, tu tues qu'un. Est... Au moins il tu tues, est tué. Déjà tu as tué celui qui ton move. Et attends, je vais faire mon moment. mouvement, donc euh, je vais aller... Euh, ouais. Je vais aller me rapprocher de l'action. Euh, tu te déplaces de 2, ouais. Ouais. Et puis après, bah ouais. Alors après, je vais faire une concentration, je pense. Je vais essayer de booster ma furie. Tu te concentres Ouais, c'est bien. Vas-y. Ouais, parce que si ça marche, ah, bah, c'est dommage. Ah là là, ça aurait été. Euh, ouais, mais jeu, tu euh, vois, ouais. si je. Ouais. Non, mais ok. C'est déjà ça. Bon, c'est pas si mal, hein. Écoute, allez, Tu t'es un peu éloigné. Alors, Abride. Alors, euh, moi je vais peut-être faire une manœuvre. J'ai. Euh, ouais. T'attaques Sur eux. Euh, par contre, après, il euh, y a toute la clique. En même temps, c'est un peu ton rôle de pilier de l'équipe. Euh... Là, ils sont allongés, ils ont moins un en défense, non Tout à fait. Donc... C'est le moment de taper. Sont... Tu, les... tu peux essayer de... Après, a... de les ennemis au sol. Après, de toute façon, là. les... C'est intéressant pour les massacres. C'est intéressant pour euh, le tracker, aussi. Euh... Tu veux être le tracker et... Ouais, parce que le ça lui verse. De... Euh, il a une défense à deux, là, hein, du coup, ça vaut le coup. Ouais. Faudrait que tu puisses booster un peu ton attaque... Euh... Par ça, ça attaque... par exemple. Ouais, ah, t'as que deux en attaque, c'est ça le problème. Ouais, ça peut être intéressant de booster avec ça. Et ensuite je verrai où je bouge, parce que rester là c'est pas très très cool Tu peux aller euh, commencer à accomplir l'objectif Ouais mais euh, les dépeceurs ils vont, oui. ils vont frapper sévère euh, En tout cas, on va donc, déjà faire une attaque, je 3, vais booster. renforcer Alors t'as pas de furie si tu montes ta furie de 1 Ouais, hop, et je vais renforcer donc 3 On va essayer d'en tuer Ah, ça n'a pas l'air mal ça 5. Ouf, tu n'auras pas pu faire ça tout à l'heure. 5 Alors attends, fait... le, le, le, tra vrai. le tracker, il n'a plus que 2. Tu l'élimines, non ouais. ouais, donc ça, donc ça fait, fait un tracker mieux. en moins. Donc 2, 3, 4. Alors eux, ils n'ont plus que 1 aussi. Hein. Je, je, je vais plutôt en supprimer trois. ça. T'en supprime 3. Donc les 2 qui sont là. C'est ça. Plus ouais, un ouais, rabatteur. C'est mieux. Là, tu as fait le ménage, là. Ben, bien sûr, mmh. mais... Il tu a tués vraiment... des massacrés tous au sol, et il n'en reste plus qu'un. Tu as vraiment bénéficié voilà. de, de l'étourdissement parce ouais, ouais, ouais. que les, sans, les, sans des... ça j'aurais pas eu les deux les deux, euh, les deux massacres. Les deux. Ouais. Donc là le tracker n'y est plus, ça c'est ça c'est une bonne ça chose. Ça. Ouais. Alors après donc euh... okay, on va pas avoir de, de rabatteur qui apparaît. Je, je peux toujours aller là, ça, ça va c'est risqué. Tu peux, risqué, hein. tu peux pas que... euh, ça fait deux diagonales. Une deux. T'as pas le droit à deux diagonales. Non mais là bon, il une, fait une diagonale et là. Une deux. Que je vais pas rentrer là ici c'est ouais. je vais prendre un dommage mais un, si je fais ça de ça, ça, bon. ça marche euh, je peux faire ça ah oui. après faut que j'arrive à tanker quand même ah oh, mais tu tu, tu tu quand même tu défense ça va moi je suis mega que... confiant là, sur toi tu peux quoi. faire ça tu peux y aller euh... donc, donc tu fais un déplacement de deux donc ça c'était ton attaque et donc, tu finis ta manœuvre un donc ça me permettrait donc de interagir bah ouais pour récupérer le jeton c'est ta première action non c'est non c'est première action mais faire donc, ça. rappelons, hein, première action, il a fait d'abord son attaque, Exactement. ensuite son déplacement. Ouais. Et maintenant, ta deuxième action, tu vas faire une interaction ici. Bah, C'est l'objectif. Voilà, Il a défaussé une carte. Tu ah. défausses une carte. Et on, la, on la place ici. Donc. Et comme tu fouilles dans une tente... Il y a une règle spéciale. Ah oui, le problème, c'est que je vais me, aussi me... Alors, me déjà, il du... peut y avoir ouais, un ennemi caché. Donc tu ça vas lancer un dé, s'il te plaît, euh, Marc. Et le nombre de résultats, ce sera le nombre de, de mm. rabatteurs qui seront ouais. cachés dans la, dans la. Il y en a un. Un rabatteur. Voilà. Et sympa. comme tu as fouillé cette turte tu peux également... Tu, tu deux... deux euh, cartes euh, butin Et, et tu, ouais. vas en choisir, tu vas en garder une. Ce qui fait que ça me donne une action, là, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as action faire... Donc j'ai une dague primordiale. Et qui, qui permet de faire une attaque d'art à 2. Et puis j'ai la vieille carte euh, qui me permet d'avoir un mouvement de 1. Et j'ignore les terrains dangereux et difficiles. Bon, on va la montrer. On va qui montrer ces permet... deux. Ça ah, permettrait d'arriver là sans subir. Euh, oui, mais. Et donc au prochain tour d'aller finir l'objectif. Le, le, Préfères-tu la vieille carte ouais. ou la dague primordiale Disons que dac primordiale ça me permettrait de tuer potentiellement le. C'est le... vrai que les. Ils, euh, ils sont à 3 en art. Ils sont à 3 en arrière, les dépeceurs, ouais, C'est euh, du très costaud de ouais. Non mais ça me permettrait de tuer le... Celui-là. Ben, ouais, ouais. De le tuer tout de suite, oui. Ouais, c'est toujours une attaque en moins. Je vais, je vais pas euh, faire... Euh, tu vais assurer. La carte... Euh, mmh. Tu ne gardes pas la vieille carte. Non. Ouais. Tu, tu, tu prends la... donc, Alors là... Donc te, tu le mets près deux de deux ton... Deux marqueurs. L'attaque primordiale avec... Deux du d'usure. Et je vais d'ailleurs en utiliser un, un, un, un dé maintenant. Alors, on explique, il faut bien expliquer, ouais. Ça te donne une action gratuite. Exactement. Tu la dépenses ouais. et tu peux donc attaquer le rabatteur qui est ici, c'est ça. En art, puisque c'est une dague. Ouais, art 2. 2D. C'est bon. Et, et il est éliminé. C'est tout vrai. pour Bride. C'est déjà pas mal. Oui, c'est là. Le... La mère de Jade. Hop, colère froide. Aïe. Tous les héros adjacents ou dans une case ou, dans, euh, charnier, pardon, gagnent un de furie. Il n'y a pas de high. Il n'y a pas de high. Il n'y a, a, perso a personne, mais c'est pas de... Ah, moi, je suis adjacent. Donc, ouais. je gagne un de furie. Ouais. Ah, tu déclenches, ça te libère ta furie. Tu peux retourner ta carte furie. Ça, c'est très cool, parce que donc, ta furie est intéressante. C'est la carte sans pitié. Alors, Alors je vais pitié. quand même le dire, euh, je peux appliquer l'effet suivant trois fois, à savoir faire une attaque avec une attaque euh, au corps à corps de, de combat. Euh, avec un bonus de plus 1, donc ça veut dire à 4, et un mouvement. Euh, et je deviens ensuite le meneur. Donc ça veut dire que je peux enchaîner 3 zones, comme ça, en nettoyant un petit peu chacune de ces 3 zones. Alors faut bien la. Ça va être, ça va être sympa. ça faut bien la placer, mais ça peut faire mal. Ah oui, c'est très violent. Ok, donc ça c'est cool. Personne d'autre n'est adjacent à un charnier, donc il n'y avait que toi. Il n'y avait que, que moi. Parfait. Heureusement. Donc, c'était pareil euh, en fait Non c'est pareil, c'est ouais. le, le, le titre là, j'ai eu... Euh... C'est le high, il, il est, est là high. le high. Ouais. Le high il est là, maintenant c'est <rire> les il est 1. Il Alors il n'y a <rire> pas de spécialiste de rang 1, puisqu'il a été éliminé. Mmh, par contre on a bien. des sevires, et ça ouais. va être toi la cible. Puisque moi je suis à 1, 2, 3, et toi tu as 2 cases. Donc ils, Donc, ils viennent tous sur toi. Donc, là, ils vont rentrer dans ma case. Donc ouais. on est à 5. Cela d'abord. Et celui-ci ensuite, qui va lui aussi venir... Ah lui, lui. Ah non, c'est moi pour lui. Ah parce... euh, non, prochain héros activé, c'est toi. Donc il vient vers moi aussi. Et, et... c'est toi qui choisis parce que tu es le prochain euh, héros non activé. Voilà, et personne n'a le, le jeton meneur. Personne n'a le jeton 1, 2, 3, 4, 5, 6. La carte maintenant Alors, est a... saturée. Lui va se relever La carte est saturée, oui. sans ouais. bouger. C'est ça, il fait que ça. Maintenant, ces messieurs vont attaquer. Ils sont 4, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Je dois défendre à 5. C'est ça. T'as combien de défense J'ai 3, et je vais je me booster. Je peux pas te booster, malheureusement. Je vais même jouer une carte de réaction. Ah, réaction. réaction de Conrad. Elle se joue avant l'attaque, et ça me fait une défense à plus 2. Bon, bon cool. Donc, Donc je suis à 3, à 5. 4, 5. À 5D. 5. Et eux, ils ont 5 de dégâts. 5 wow. d'attaque. Euh... C'est une belle défense. 4. 1, 2, 3, 4. Je prends oui. une blessure. Très okay. cool. Bon, ça cool. Ouais, c'est ça, ça reste... On a limité la casse. Il euh, n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. On passe aux ennemis de rang 2. Donc Il y, y, y a que les sbires. Y y en a plus. Il n'y a plus de massacre. Les... On passe aux, aux voilà. sbires de rang 3. Alors donc, là, il y là, en a... Ça va être pour toi aussi. C'est la même chose. Alors, sauf qu'ils ne rentrent pas dans la case. Donc, ils ça. en faire 1, 2, ils vont s'aligner. Et, et, et ceux-là... Je t'ai retourné depuis. Oh, je me retourne là, là, Et ceux-là, ils vont sur euh, bride. 1, 2 ou... 1, 2, 3, 3 donc c'est vers toi. Il et ils vont venir dessus. Hein. Donc, ils vont 1, 2, et 1, 2. Ouais. Donc là, va falloir 1, 2, a... 3, 4, 5, elle n'est pas, euh, pas saturée. Saturée. Comme ça, arrive. ça arrive. Hop. Là, on est bien là. On ouais, est pas mal. Alors, donc, on commence par ce combat-là. Donc, là. Il, il... attaque avec 4D. Ouais. Non, pas 4D. Enfin, il, il a un une attaque, a force attaque de 4. 4. C'est toi qui vas défendre Moi, je avec défendre 3D. à 3D. Et c'est 4. Hein. Ouais. Bah, je vais encore. Ouais. J'avais gardé du bleu. Et puis tu vas monter ta furie, c'est bien. Je vais monter ma furie avec celle-ci. Ma, ma furie, je passe à 5 de furie. Et je vais donc lancer 3 plus 1, 4D contre une attaque à 4. À 4. J'en prends 2, donc 2, 2 moins de vie. 4 moins 2, je perds 2 points de vie, je passe à 5 points de vie. Ça, ça, ça commence être... à être. Il va falloir faire attention. Et là, Bride. Non, Alors, a Bride, a elle a 4 5. plus 1, Toujours. 5. As donc, moi, j'ai 4D. Alors, Et je vais. Tu sais que Bride, elle a une règle spéciale, son pouvoir, elle peut se soutenir en défense avec n'importe quelle carte, pas forcément une carte bleue. Oui. Donc tu pourras toujours le faire. En l'occurrence... Là, c'en est une bleue, de toute façon. Ah C'est une carte de réaction, de toute façon. Ah, d'un allié, donc c'est pas pour Brid. c'est pas pour Bride. C'est-à-dire que cette carte-là, elle est intéressante, elle permet de bouger de 1 et de protéger. Un allié. Là, en l'occurrence... C'est pas le cas. Ça me tu vas l'aider par uniquement ton saveur pour le plus sain. Ouais. Et tu gagnes un de furie aussi. Ouais, exactement. Je l'ai fait. Merci beaucoup. Ouf. Donc tu lances combien de dés Cinq. Cinq, cinq dés Contre une attaque à cinq. cinq. Ouais. Oh. Allez. Ouf. Euh, c'est bon. Trois, trois c'est déjà... Ah. Un trois. Non. Tu prends deux, deux blessures. Tu passes à cinq. Ouais. Ça va être oui. chaud. Ça va être chaud. Non, non on, on va y, y arriver. Attendu. Non, on, on va y arriver. Parce qu'il y a de la furie qui va sortir. Ouais. Bon ah, oui. c'est à Conrad, c'est à moi. Euh... Surtout, as... Ah, oui, oui. Alors, là, tu peux faire une belle attaque euh, pour nettoyer la zone. Euh... Alors, ce que je vais faire, j'espère je vais... que je vais déclencher ma Fury. Je vais d'abord commencer par jouer ma carte euh, qui s'appelle Férocité, ah, qui fait me attaque. fait une attaque normale, donc mm -hmm. une attaque à 4, mais qui me fait gagner un dé de Fury. Comme je ah, suis à 5, ça, très bien. si je faisais un, un petit ah, 3, serait pas mal. Alors d'abord, tu attaques. D'abord, j'attaque dans l'ordre. Donc, tu attaques à 4. Il faut Tiens. Aller. Hop. Voilà. J'attaque à 4. Ici. Et ils sont 4. Oui, donc c'est Ça pourrait le faire, Si bien. tout se passe bien... Euh... 3. J'en fais 3. Bien. Bon. Est bien. Oui, mine 3. C'est déjà pas bien. mal. 1, 2, 3. Parfait. Donc, je vais donc, placer cette carte. Ton dé. Mais là, j'ai je je mon dé de furie. Ah, j'aimerais bien faire un petit 3. Une, voilà, 6. 6. Une chance sur 6. 2. Ah, ah C'est pas Je suis à 7. Et en plus, tu prépares une combo. Et je prépare une combo. J'ai plus de cartes en main. Et donc, il va falloir manœuvrer. Attends, il va falloir manœuvrer ou alors utiliser ma hache Kizoul. Ah oui. Ma hache Kizoul, c'est une attaque à 3. Et j'ignore le pouvoir des sbires de rang 2. Que et que. Tu... Des... Oui, oui. oui. J'allais dire euh, avancer, mais c'est peut-être Karak qui va pouvoir. Euh... Bah, Celui-ci, il va, il, il va venir vers nous. Hein. Il faut, il faut qu'on avance. Hein. Mais ouais. Donc, je vais ouais. d'abord utiliser ma hache Kizoul. Oh, pour, un, pour un sbire, c'est peut-être un peu bête. Oh, je vais le faire quand même. Allez. J'utilise, je fais une action gratuite en défonçant euh, ah. une utilisation de ma hache ouais. Ça fait une attaque, une attaque à 3. Ils ont que 1 en hein, défense. Bon, bon là, voilà, 5, c'est gâchis. C'est une hache magique. Voilà. <rire> Donc il est éliminé. Donc pour l'instant, j'ai fait une activation, une activation gratuite, une action, une action gratuite. Ouais. Et là maintenant, j'ai ma deuxième action. Je peux faire une manœuvre. Je vais ouais. pouvoir me déplacer. De deux... Regarde ce que je vais faire. Je vais faire un, deux, mm -hmm. et grâce à mon pouvoir, je vais arriver vers lui. Ça, mm. c'est très cool. Ouais. Voilà. Et, donc, et là, là maintenant, je vais pouvoir faire mon attaque. Le tatané. Et je vais faire une attaque. 4D. 4D. 4D. Bon, ben, je pense que le <rire> <rire> Ça devrait être bon. Voilà. C'est bon. C'est terminé. Hop. Ça, c'est fait. Ouais. C'est bien, c'est un bon nettoyer. C'est dommage, ma furie, elle va servir à rien. À ah, quoi que si, dit, ça va apparaître. Son... Voilà. Ah non, non, non, c'est bon. C'est bon. Pour moi, c'est terminé. Apparition. On arrive au bout. Apparition. Ouais. Allez-y. D'abord, ils apparaissent sur la tuile est. Donc, c'est vers nous. Ouais, je, je crois bien. Ouais. Alors, on a un sbire de rang 2, un massacreur là-haut, un... deux sbires de rang 1 partout, sur les autres. Ok. Waouh. Wow. Ouais, tu vois, c'est là où la furie va peut-être être, non, être ça, sympa. Ça. peut faire beaucoup ouais, Mais, ça mais faut... Faire. il faut d'abord y aller, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'on a intérêt à vite Après, euh, à accomplir pas là, les. les... Si les... Même si tu perds une case dans ce que tu feras. Oui, pas forcément. ça fait quand même deux. Il faut vite faire. accomplir les objectifs parce que sinon ils continuent d'avancer. Il euh, nous reste combien de tours euh... là On en a fait 3 je crois, non Ou 4 Il nous en reste 3. Il nous en reste 3. Oh, ça va le faire. C'est... Ouais, il faut, faut y aller là. Parce que, alors après, il y a une autre quête encore. Bah, il euh, reste une euh, troisième quête. Ouais. Pas fini. Donc on reconstitue alors, euh, sa main. On reconstitue sa main. Moi je vais piocher 3 cartes puisque j'ai tout utilisé. 1, Je vais juste en garder une. Alors est-ce que quelqu'un a le jeton meneur non. non, donc nous ne pouvons non. pas changer l'ordre sur la, la piste. Alors. Là, je suis pas loin de ma fury, donc j'espère bon. Ça va être à moi, alors c'est dommage parce que. Conrad, Conrad. Qu'est-ce que tu fais euh... Carac. Que je peux pas mais... Oh mais pourquoi je l'appelle Conrad tout le temps C'est Carac toi C'est ah, moi Conrad. Alors comment. En caract... mmh. Carac, qu'est-ce que bouge... tu fais Comment on pourrait arriver jusque là-haut C'est ça la question. Et oui. En 3, tu 6, 6, 8, 8, 9, 10, de de euh, si j'ai une carte qui me permettrait de faire un mouvement, mais ça veut dire que je fais deux actions et je peux pas interagir. c'est ça. Par contre derrière, ce que je peux faire, alors c'est forcément dans cet ordre-là. Hein. Ouais. Donc je pourrais faire que deux cases, mais je peux quand même. Ce que je peux faire, c'est oui, oui, oui, oui. je peux arriver là en faisant un mouvement. Ensuite j'ai une carte euh, action euh, technique pardon qui pourrait me permettre d'avancer d'une case de plus. Je gère pas ça, c'est pas grave. Par contre derrière je fais paf paf avec ma furie je détruis je je nettoie deux zones. C'est pas mal aussi, hein. Ou alors, je peux faire la même chose ce ici. C'est peut-être que plus de... intéressant, ouais, parce ça... que la furie, elle est, elle est violente, ouais. ouais. Donc, je fais... Alors, qu'est-ce que tu fais Je fais une manœuvre. Une manœuvre. Donc, tu vas dépasser moment... de deux. Un, hein deux, avec une diagonale, sachant que... Euh, avec une diagonale. Ouais, avec ouais. une diagonale. Ok. Ensuite, je ne peux pas attaquer parce que... Il n'y a personne dans ta case, Ensuite je vais utiliser une carte technique. Alors en théorie je peux faire une attaque et un mouvement dans n'importe quel ordre. Donc alors je pourrais gagner de la furie mais là ça va me servira à rien. Tu es je suis maximum. déjà au maximum. Mais je vais faire donc d'abord mon mouvement. Donc, tu peux rentrer, je dans, peux rentrer cette case, dans cette case puisque ouais. elle n'est pas Elle, elle est saturée. Ouais. Ouais. Et je vais faire une première attaque. Alors j'attaque à 3. Et eux ils ont une défense de 3. C'est pas. C'est raté. raté. Par contre, si je, peux, que je deux. peux en saisir un, hein, n'est-ce pas Ah non, ils non, ont non, ils on une taille de deux. Non, on pas. ne peut saisir que les sbires qui ont une taille de 1. Donc on sait ça. pas le ça sert à rien, mais je vais la mettre là. Oui, c'est toujours ça, C'est es toujours ça. Donc tu furie, mais bon. Euh, et ça je vais. as fait combien d'actions J'ai fait deux actions. Par contre. Par contre, t'as toujours ta furie. J'ai toujours ma furie. Et donc je vais en profiter pour déclencher ma furie. Ta furie, donc, elle, te, elle te permet d'avoir. Je peux faire 3 fois, jusqu'à 3 fois, une attaque avec un bonus de plus 1, donc des attaques à 4, et un mouvement de 1. Ça va être sympa. Alors vas-y. Première attaque. Première attaque. Ah 2 Ça euh, ne fait rien. Ça ne fait rien. Alors est-ce que je bouge Ou pas Non, tu vas le faire 3 fois. Tu peux retenter une deuxième ouais, fois. Je peux je et, après, euh, fois là. et là, si ça ne fait rien, tu bougeras. 1, 2, bon. 3, 4, 5 long, 5 1, 2, 3, 4, 5 Tu en tues 1 Dommage ouais. C'est quand même... Euh... C'est quand même bien Hop Alors, est-ce que... Alors, je vais te le laisser, le... Je vais faire mon mouvement... Ouais, ça te fait deux cases... Ah, après, je peux attaquer plus qu'une fois, là Ouais La deuxième, 3... je pourrais pas l'attaquer C'est vrai Mais je nettoie 1, 2, 3. la zone, ce sera Et... toujours ça de moins, sur notre... T'aurais pu tuer le deuxième détresseur, mais bon, c'est pas c'était la furie sans pitié. Et je deviens meneur. De Karak. Tu, tu deviens meneur. Et, et je descends le ma furie 0-0. Là, tu okay. étais à 7, je crois. Oui. Bon, c'est quand même fait. pas mal. C'est meneur. Oui, c'est pas mal. Passons à Bride. Ça aurait pu être plus percutant. Bon, non, c'était quand même. C'était euh, quand même une belle action. C'est quand, ouais, quand même, même éliminé pas mal. Moi, je vais pas pouvoir. Euh... C'est toi qui vas pouvoir aller euh... fouiller ma C'est Conrad qui va aller. Moi, tu vas aller sûrement, ouais. La, moi attaque envie. à deux c'est pas non plus euh... Mais je vais peut-être booster Et je vais peut-être euh... Alors je suis à vais... côté de toi Moi je peux te booster hein. C'est pas faux On peut avoir qu'un seul boost hein, précisément ouais, ouais, ouais. Mais si t'en as besoin Parce que du coup tu peux euh... Ça pourrait servir pour le combo par la suite Mais il faudrait d'abord que je place ce genre de carte Ah oui parce tu sais que, que, que, que tu place places une carte, carte de défraction ouais, euh, Non mais ça peut être intéressant quand même de faire une attaque boostée, ça me permettrait de lancer 3D. Euh, ce que je vais peut-être faire, c'est. Euh... Préparer une combo Ouais, alors préparer une combo, moi j'ai des cartes réaction. Ouais, mais donc du coup tu peux juste préparer. Euh... Tu peux quand même préparer. C'est pas faux. Après, euh, si, si je suis attaqué, ça peut être intéressant d'avoir ce bonus. Et euh, se soigner, ça pourrait être intéressant. Tout est intéressant. Je <rire> sais pas pourquoi. Bon, écoute, ce que je vais faire, en fait. Je vais préparer. préparer ça. Hop. Par contre, je vais pouvoir jouer ça. Ce qui me permettra d'avoir une combo. Pourquoi mm -hmm. pas. Donc, je vais jouer ça. Tu joues quoi Je vais jouer une carte technique. Lancer de dague. Lancer de dague. Qui, te... qui a une portée de 1. Ouais. Qui te fait une attaque à distance. c'est Ouais. Donc, tu vas lancer 2 d Est-ce Est que, que je te booster, booster C'est ça. Je peux te booster. Donc, plus 1 en attaque. Tu, tu gagnes un de Fury. Allez. Ouais, toi aussi okay. d'ailleurs. Donc ça fait 3. Euh, alors qu'est-ce que... Alors tu peux cibler cette zone, si tu veux. Ouais, voilà, je faire. Combien Ok. Rien du tout. Impeccable. Zéro. <rire> <rire> <rire> Moi, je, je vais peut-être pas utiliser ma relance quand même. <rire> Pourquoi Ah, c'est vrai que toi, tu as ta relance. De toute façon, j'ai ma combo qui vient par la suite. Oui, oui. Donc tu places la carte. Donc tu fais ta relance. Non, je vais, je vais faire ça là, parce que je vais pouvoir cibler oui, dans ta euh, zone. Ouais, la, ma zone et une case adjacente. Avec Donc tu un un quand simple. tu dis tu fais ça là, tu fais Donc ta je... combo Exactement. Donc la combo jet-bouclier. Jet jet pas... bouclier. Donc tu vas lancer ton bouclier comme Captain America. Ouais. Ces boucliers. bouclier. boucliers. C'est pour Alors... ça qu'il peut cibler deux zones. On voit que ces boucliers ont des petites pointes, n'est-ce pas ah ouais. Ok. Alors, euh, tu, tu déclenches ta combo. Ben ouais. C'est une, une action gratuite. Tu, tu vises qui alors déjà c'est deux sur, zones adjacentes sur euh, sur ma case, sur ta case et une case adjacente. Donc euh... ici ouais. et ensuite ici. Alors ouais. vas-y d'abord sur, ouais. sur celui-ci là. Ouais. c'est un seul jet ou c'est un, un jet par zone Qu'est-ce okay, qui est marqué C'est euh, c'est un jet. C'est je tout ouais, ça dans les cases cas ciblées. Donc il fait qu'un seul jet pour toutes les zones. Ouais. On applique ouais. le résultat de ce jet quatre. à chaque zone. Tu as fait 4 Ouais. Donc alors là tu l'élimines. Ouais. Alors ça c'est super, ouais. c'est beau. Ah ça ouais, c'est beau. Hop. OK, donc ensuite. Voilà. Parfait. J'enlève mes deux cartes et donc je monte ta furie à 5. C'est plutôt bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Ça va mieux. Alors respire. Ouais. Ah, ouais. J'ai terminé. Alors ensuite l'événement. Merde déjà. Il faut piocher une carte événement. Vas-y. Il... Ouais. Hop. Ici, ça va barder. Tous les héros adjacents ou dans une case charnier peuvent préparer une combo. Alors toi Moi, je peux préparer une carte combo. Mmh. Ouh, c'est bien tout. ça. Le sylphée. Si fait... <rire> là si on en avait Alors, encore quelque chose à, à faire... À faire. À faire. Ouais, ok. Euh, voilà. Oui ça va être sympa ça. Coup de tête. Il a préparé un coup de... Ah tu peux même... sbires de rang 1. Alors il y a que eux et il n'y a pas de spécialiste. Non le... non non non, non le il est là le est, le là. Tracker est... Donc là il y a deux. Il y a il trois possibles. donc c'est moi puisque je suis le meneur. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais me retourner. Hop là, ok, pour leur faire face. Voilà. voilà. Ensuite, ils m'attaquent, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc ils attaquent à 3. 3 ah. tu, as, tu dois faire une défense Moi en je fais ensemble. une défense 3, à des... 3. Euh... Euh, alors... ah, Est-ce oui, que mais... je fais une réaction Ouais. Bah ouais. Je fais une réaction, donc plus 2, ouais. Voilà. Et je peux, la je peux la mettre là ou pas ouais, quand Je fais une sûr. réaction. Ah ouais, ouais c'est une... jouer une carte technique. Donc j'ai plus en défense, donc je me vis un dé de plus. Au passage j'ai oublié, excusez-moi Ah oui, donner... tu gagnais une furie, de lancer un. Un dé de furie. Ouais. Alors, Il te faut 2 dés bon. un, un plus. Un je vais plus. lancer 5. Vas-y, toi d'abord. lance ton dé de furie. Ah tu oui. en gagnes 3 Ah oui. Oh ah oui. Tu as 7. Ah oui. Fallait le faire. Alors là maintenant vas-y. Tu vas lancer. Donc je lance 5 dés. 5 dés parce que tu as joué ta carte cafe voilà. par contre. Réaction. Trois. C'est bon, je ne subjecte toujours rien. Excellent. Impassable aujourd'hui euh, sur la défense. Ok. Ensuite, on a fini l'activation des ouais. ennemis de rang 1, on passe aux ennemis de rang 2. Donc le massacreur est là-haut. Le massacreur qui va. Alors 1-2, 1-2-3, il va venir vers toi, Conrad. Ouais. C'est ça. D'accord. Une petite attaque. Une petite attaque de niveau 3. Quand même. 3. Bon, bah, je peux pas me, me booster, donc je vais lancer juste ma, ma défense bah, si. de, pure. 1, hein tu prends 2 points de vie. Voilà, je passe à 3. Ah oui. Ouais. Tu vas ouais. Bien. Ah oui. Ok. On passe aux ennemis de rang 3. Alors, ils ont un déplacement de 2. Ils vont se déplacer vers Conrad aussi, qui est le plus près, hein, je crois. C'est ça. Ouais. 1. Deux exact. Et puis, c'est à Conrad. C'est parti. Alors le là, est-ce que le Prince des Lames, est-ce que Elle est que... serait bien de. de... Ah il ouais, faut finir la, ouais, la ouais, quête. Ouais, je parce pense que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de, de tours Tu fais. Euh... Ouais, ouais, on n'a plus. Il te euh... faut tes deux actions. Là, tu vas faire une manœuvre et. Alors, tu peux attaquer d'abord. Hein. Tu fais une manœuvre. Tu attaques. Tu te déplaces. Même si tu le rates. Ouais. Ou alors, soit. Parce que là, je pourrais aussi. Non, ouais. faire... activation. Oui, vrai C'est vrai. Je pourrais aussi faire ça. Pour faire un saut, saut 2, il attaque. Alors, euh, j'ai personne à attaquer, mais ça me permet de placer ma, ouais. d'avoir ma ah, frappe veux... effroyable. Ah, ça, tu veux dire que tu auras ça derrière au cas où. Ouais, et puis j'aurai aussi ma furie qui est, dé... qui est débloquée. Et ça revient au même que de faire une manœuvre. Oui, oui, bah c'est bien Alors ça le, saut, peux... le saut, tu peux... Ah non, tu dois faire le saut avant. Ouais. Donc tu pourras pas atteindre cette zone, là. Pourquoi Pourquoi ben... Tu fais saut 2, je, je Ah, vais tu arriver. fais que le saut, je ne oui, oui. fais pas l'attaque. Non, non c'est pas l'attaque. Ah, d'accord. Par contre, tu te seras pas soigné... <coughs> et si tu meurs, euh, on a perdu wow. père, perd, en fait. Sachant qu'il y a une apparition derrière. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je pense que c'est le bon moment d'utiliser ma H-Kizul. Parce, oui, parce que c'est une action gratuite, que c'est une attaque de 3, et que euh, j'ignore le pouvoir des sbires de niveau de rang 2 ou des spécialistes de rang 2. Ouais, Donc là, j'ignore son pouvoir de euh, d'annuler mes doubles. Donc, je vais faire ça. Je fais une attaque gratuite avec ma hache qui zoule. Malheureusement, je défausse ma hache. C'est une attaque à 3. À Donc, il faut que je fasse 2, mais même les doubles comptent. Oui, c'est possible. Fort pratique. C'est bon. Bon, et ça aurait a marché quand même. <rire> Donc, je l'élimine. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc là, je n'ai toujours fait aucune de mes deux actions. Donc là, j'ai soit le choix de me déplacer, de faire une manœuvre pour aller ici et ensuite je déplace une attaque. Ouais. Ou alors, de le faire avec une carte, ce qui me permet de débloquer euh, ma frappe effroyable, donc une combo difficile, puisque c'est rouge, vert, rouge. Ce qui me permettra de faire des attaques à plus 1, quand même. Euh, de donner des malus à, aux ennemis du même type. Je suis d'accord. Et puis surtout, ça débloque <rire> ma furie. Donc je pense que je vais le faire comme ça. Ouais, Par ça contre, euh, si tu te soignes pas, euh, ça va être chaud. Il pourrait y avoir un risque de. De perdre la partie. Suivant mmh. ce qui se passe après, tu vois. Ça dépend en ce qui va poper. Je, ça. je, alors soit je me soigne, mais je ne peux pas faire ça. Ouais, je sais. Soit je remplis l'objectif, et j'ai l'impression que si on remplit pas l'objectif, bah. De toute façon, c'est compliqué. Voilà. Donc je vais. Le, le seul risque, c'est qu'il y ait une, une, apparition, puis. Mais bon. Sachant euh, que moi derrière, des... en... avec ma. Mais ma vous, combo vous êtes là March, quand même. Donc et vous, avez Moi, ouais, je... puis, moi euh... avec ma combo là qui est déjà programmée. raison. Je peux arriver sur la carte. Moi je vais, je vais. Utiliser ouais, comme, ouais, comme première action mon saut et je vais sauter dans la yourte. Je fais ça. Et tu je n'attaque pas. Alors si je pourrais attaquer, mais je. Vous attaquer euh, je, quoi Je peux <rire> pas la yourte. Donc je ne. Je <rire> pas. Donc je ben, la Il y a un truc qui va sortir. yourtophobe. A... La yourte, <rire> euh, la, la yourte euh, va pondre et surtout, un bulgare. En jouant cette carte, oui. je j'augmente ma furie, manque ma furie de 1 je débloque ma furie. Ça c'est très cool. Et donc c'est une explosion. Je vais faire une attaque. Ouais. De, de attaque tourbillon, une attaque avec explosion, donc c'est un tourbillon. Je vais faire une attaque dans une Sur zone case, plus, plus toutes les zones adjacentes. Ça c'est très très cool. Et je deviens meneur quand j'ajouterai. Pour l'instant, ouais. j'ai pas fait. Donc ça c'est ma première action. Ma deuxième action, je crois ouais, que je vais bien. faire une interaction et donc je défausse une carte. Yes. Semaine. Félicitations. Alors tout cool, de suite. Ça. Alors est-ce qu'on fait popé euh, parce que là il euh, y a quelque chose comme t'as fouillé une yourte. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on retourne d'abord la Dès carte Dès que tous les emplacements contiennent un jeton, retournez cette carte. Je pense qu'on le fait. On retourne d'abord, et ensuite, on fera ensuite. Faut pas qu'on oublie. Qu oublie de faire euh, mmh. Apparaître, mmh. apparaître. Et que je puisse fouiller aussi de cette carte. Mmh. Donc, on retourne la carte, et voilà. Donc, euh, nous avons, nous avons mmh. remplacé. Mais Alors fini. que vous vous apprêtiez à nouveau... Ah, non. Ah, non. Alors, attention, vous êtes... Mmh. On, on écoute, écoute, écoute avec toi. Alors que vous vous apprêtiez à renoncer... Vous entendez une plainte ténue derrière une yourte. Vous vous précipitez et découvrez une nomade étendue à même le sol. Éventrée par le poignard d'un rabatteur, elle agonise dans une mare de sang. La femme a le visage livide et s'accroche à votre bras comme pour éviter de basculer dans le vide. Elle parvient à répondre à votre unique question. Nogai était bien ici, mais il a pu s'enfuir. Avec un petit groupe de guerriers, il est parti prévenir du danger le gros de la tribu qui a établi un camp plus au nord. Dans un dernier souffle, elle prononce le mot VENGEANCE Puis s'affaisse comme une poupée de chiffon. Ah ben allez, Kizum, est pas... euh, est pas... Elle est morte. Vous ne pouvez plus rien pour elle. Alors, un spécialiste de rang 2 apparaît dans le charnier situé le plus à l'est. Donc, c'est une écorcheuse. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe. Alors, nous avons la figurine peinte de l'écorcheuse. Quel est le charnier le plus à l'est C'est celui-ci. Ouille, ouille, ouille, ouille, ouille, ouille. Donc elle fait... Remplacez cette carte quête par la carte quête 3, vengeance expéditive. Donc nous avons terminé la quête 2 et nous arrivons avec la dernière quête. Et il nous reste 2 tours. 2 tours. Non, c'est... C'est Alors Vengeance expéditive. Donc je dois... Ah, lire est ce pour savoir. Vous devez vous rendre à l'évidence, ces barbares ont massacré hommes, femmes et enfants sans discernement. C'est ton peuple, non je suis un vrai Ah oui, d'accord. Okay. Tu, tu te désolidaris de pas. tout ce qui est... <rire> Non, est, je crois que connais pas. Oh, non, non. La colère qui grondait ouais, en vous. Moi, on m'appelle mais... Conrad. Hein. Mais non, non, non, non c'est carré. <rire> La colère qui grondait en vous se transforme en pure rage. Le crime de ces maudits kizouls ne peut rester impuni. Vous allez les tuer tous. Alors, objectif principal tuer les tous. <rire> Règles. Alors, éliminer tous les ennemis. Donc, il faut éliminer tous les ennemis, mais on a une règle spéciale ah. ne piochez plus de cartes apparition. Ah, c'est plutôt pas mal non, Mais il là... y a elle quand même. Il hein. ouais, ouais. y a elle, sont les... deux, et il ah. y a lui. Faire... Allez, Dès je... que tous les ennemis ont été éliminés, retournez cette carte. Alors, ah. ouais. il y a. Il y a un objectif secondaire, donc je vais lire. Au cœur du combat, une silhouette encapuchonnée émerge d'un charnier. Un éclat fugitif du soleil se reflète soudain sur son visage. Elle porte le masque de bronze des assassins qui Si vous ne réagissez pas, ces poignards seront votre dernier souvenir. Donc Elle a l'air assez balèze. Elle a 4 de défense, 3 d'attaque. Elle a une règle spéciale critique, 1, hémorragie, donc elle va ouais. faire piocher des cartes de blessure. Ouais. L'écorcheuse ne peut être éliminée tant qu'elle est proche d'au moins un ennemi. Donc si... Il y a plusieurs ennemis ouais. dans sa cage, se on ne pourra pas l'attaquer. Okay. Objectif secondaire, éliminer un euh, spécialiste, un spécialiste de, rang de, de rang 2. Dès que le spécialiste de rang 2 est éliminé par un héros, ce dernier devient le meneur. Voilà. Ok. Au moins, ils apparaissent plus. Donc on ouais, arrive. À et il y a un loot sur elle quand on la tue. Voilà. Exactement. Ce qui nous fait penser, c'est que un spécialiste avait un loot donc quand on a éliminé le tracker on aurait dû looter tout à fait pas cher nous avons oublié et eh bien c'est comme ça quand on oublie une règle même à notre avantage et eh bien tant pis pour nous voilà voilà donc pas d'apparition pas d'apparition alors on peut reconstituer une deck euh, ça donc moi j'ai 0 cash j'ai 0 cartes moi aussi j'en fioche une je remélange ma, ma pile et je vais piocher deux autres cartes. J'ai une carte de soins. Il <rire> a peut-être Je pense que moi, ça m'intéresse. Hein, parce que là, si je me fais éliminer, c'est terminé. Ah, Il faut que je vienne à euh, reproche Absolument... proche. Il faut qu'on soit dans la même case. Ah. Mais là, le but, ça va être de déboîter tout le monde. Hein. Oui, oui. Euh, moi, j'ai 3 points de vie. 13 combien de points de vie euh... Cette carte est 5... intéressante. Alors, attends. Finissons quand même. On n'a pas fini ce qui s'est passé. Oui, oui. Euh, loot, déjà. D'abord, on va looter un... Tu lootes un 2, t'en prends 2 et t'en et puis on va faire popper un éventuel ennemi. Vas-y, vas vas lance le -il. dé. Donc ils vont remplacer deux, <rire> c'est pas rien. Un. un, deux, c'est okay. sympa, merci euh, Marc. Marc. <rire> De rien. Il ne faut surtout pas qu'ils se rejoignent, donc il faut ah, ouais. les déboîter avant. Bon, il faut que je choisisse parmi mon loot. J'ai soit que as euh, des armes de jet avec une attaque, euh, j'ai trois attaques euh, à portée 1, ouais, mais une attaque ça. normale, ou alors j'ai le bouclier abîmé, je vais pouvoir l'utiliser deux fois, ça me permet de faire une réaction et d'avoir une défense à plus 1 je crois que je vais prendre le bouclier vu mon état, je ouais, prends ouais. le bouclier on défausse celle-ci, je voudrais deux cubes s'il te plaît, yeah. donc maintenant j'ai deux réactions gratuites avec une défense de plus 1 okay. je vais le bouclier abîmé alors donc voilà. ça c'est fait, j'ai pioché mes cartes là. Voilà. On est au début, donc on a pioché nos cartes, c'est à moi de jouer. Sachant que donc euh, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que quelqu'un est, ce que quelqu'un est... Est, que quelqu est meneur C'est tu sais moi qui suis les meneur. Les ennemis vont s'activer avant Conrad. Ouais. Donc on est un peu obligé d'aller euh, de toute les façon, qu on faut tous les tuer, mais... Ce que tu peux faire, puisque c'est toi qui es meneur, ouais. tu, tu, veux pourrais, que avec toi tu pourrais échanger ta place avec moi, parce que, parce que si toi tu meurs, c'est pas très grave. Un peu sept points de vie, moi j'en ai 3. Non, mais oui, je suis moi un... Je peux agir et moi j'ai ma furie, donc je peux faire quand même le ménage. Oh, ouais tu peux euh, déboîter tout ça. Moi je, pense que moi, ça je vaut le peux coup. subir ces deux-là. Je pense truc. que ça vaut le coup que je puisse mais agir tu les en premier. peu je vais les... Oui, tu vas les tuer avant. C'est lui en fait. Hein. Après on a encore deux tours, on est, est là. C'est vrai mais... qu'il y a lui aussi Il euh, et ça c'est. Va bah, falloir dire. y aller. Après il va venir. Mais là moi si je peux agir avant. Alors si, si je là si c tout le monde ils vont tous faire leurs attaques avant. Euh, moi j'ai quand même ma furie et j'ai une combo ouais, J'ai de quoi faire de un choses. gros gros pouvoir dévastateur On peut peut-être euh, peux peut-être faire ouais, le ménage Je vais t'échanger euh, okay. Donc tu fais ça, tu échanges veux... ta place avec la mienne Donc, Je vais devenir premier joueur et toi tu deviens dernier joueur sur la piste Et je pense que c'est le, le bon truc à faire C'est là contre, moi du coup c'est euh, moi qui bah, vais va la cible De, de, de, bon. de mourir ouais. Allez go Et tu peux peut-être faire un soin je peux peut-être faire un soin aussi. Je peux peut-être même faire un soin, c'est vrai. Est-ce que as besoin... Faut... Ou alors je vois oui, déjà oui, ce qui se passe avec McRuie. Ouais, ouais, déjà, déjà ouais. T'as ta combo aussi. J'ai ma combo, j'ai une attaque plus un un un. Un. Les ennemis du même type que celui éliminé par cette attaque gagnent un jeton malus défense et un jeton malus... Euh... Ouais, c'est pas forcément intéressant. Et Conrad devient situation. le meneur. Bon. Vu la situation, c'est pas forcément intéressant. Et en plus, le problème de toutes ces cartes, c'est qu'elles te font devenir le meneur. Donc euh, tu vas quand même être, du coup, bah, le cible de Si, tout. parce que si j'élimine ceux-là, ouais. ceux-là, ils auront moins 1. Donc Déjà, ils te feront moins 1 en attaque et moins 1 en défense. Oui, mais sachant qu'ils sont à 1, ouais, euh, euh... ouais, ça ne ça, ça, ça, ça changera rien. Par contre, le tourbillon... Euh... Bah, ça fait quand même une attaque à plus 1. Hein. Bah, ça fait une mon... attaque à plus 1 contre là. En plus, ça impacte... Euh, ouais, enfin, c'est surtout elle hein, qui ouais, est... est euh... Le truc, c'est que mon tourbillon, il va faire que à mon attaque. Et j'ai plus 1 boosté. Plus 1 Non. Ah, pardon, je, veux mais quand reflet, quand je même, vais Ah c'est C'est quand même très puissant. Ça fait une attaque à 4 sur. Euh, sur tout le monde. Sur tout le monde. Elle a une défense à 4. Et euh, pourquoi tu ne pourrais. Alors, J'allais dire bouger et. Et du coup, faire. Et combo non. et. Euh, et furie. Sur elle. Enfin, sur elle. et elle adjacent, mais... Je vais faire. Je vais, je vais tenter absolument de l'avoir. Le but, ah bah c'est de l'avoir. Ouais, ouais. ouais. Le but, c'est de la Non, Je vais faire ma furie, parce que si je fais une furie ici, ça va faire là et là. Mm -hmm. et là. Si ça marche pas, je, je ferai... Euh, euh, pas ma ah oui, combo. Non, je un ferai mon manœuvre, déplacement, quoi. je en ouais, ouais, attaque. Ouais, et ça. ensuite, je ferai ma combo. Ouais, ouais. ouais, et tu auras encore une action, en plus. Après tout ça, tu auras encore une action. Ok, alors, voilà ce que je fais. Je commence par faire ma fury. Donc c'est une action gratuite. La fury, c'est une attaque avec explosion et je deviens meneur. Donc je vais prendre le jeton meneur. Je deviens meneur. Je vais faire une attaque. Ah Ce que je peux faire, c'est avant de faire ça, je peux reprendre mon jet de relance. Parce que là, il faut y arriver peut-être. Est-ce que tu as pu... Plutôt... Comme si quand tu fais tout ça, ce que tu as dit, tu as encore une action derrière. Tu peux me, me tu soigner. Peux te soigner. Bon. Ok, je, je, fais, mieux, je fais, je n'ai pas je vais garder ma relance, je vais faire une attaque de base de Fury 4D. en espérant, c'est 4D, en espérant que je puisse éliminer, euh, l'écorcheuse qui oui. a 4 de résistance. Ouais, c'est très, très, très, Yes! 1, 2, 3, 4. Ah, voilà! Bon, ça... Allez, tout dégage. Bon, allez, hop. Explosion. Une... Fury. Alors, ce qui est bête, c'est que là, comme elle n'est pas dans ma case, je peux pas looter. Non, non. Je peux pas looter. Non. Bon. C'est bon. Mais, j'ai éliminé tout. Franchement, pas, ouais. Elle ça est partie en petits morceaux, tu vois. <rire> voilà. elle, elle est partie rejoindre. Ah là, j'ai décapité. <rire> là, décapité le tas ta, ta, J'ai fait un tourbillon, j'ai décapité. Ah bah oui, y a, y a plus personne. Donc. Bon, donc, bah, je retourne coup, ma furie. Même la furie, je, je redescends à zéro. Voilà. Nickel. Voilà, ça, c'est bon. Et t'es meneur. Donc, t'as tes suis... deux actions. Maintenant, j'ai mes deux actions. Qu'est-ce que tu fais bon, euh, je vais faire... Est-ce que tu as ah, soigner. café Ouais, te soigner. C'est un des premiers trucs à faire. Et après, je vais faire un déplacement. Et je vais venir aller attaquer ici. Mais ouais. ça sert euh... ouais, Il peut, Il peut rentrer dans la zone avec son pouvoir. Oui. Il peut faire avec une manœuvre, il déboîte deux, là. Deux. Donc On attend ouais. juste le. le... Bah, vous vous errez, vous chercher. Vous le chercher. on va aller au contact, nous. Donc, mmh. première action. Il est dans son rôle, la ce tu slutsée, sais, c'est le. Non, mais il ouais. faut ouais. plaisir. Mais bien <rire> sûr. <'as plaisir>, mais... <rire> première action, je vais faire un déplacement, une, et manœuvre. une manœuvre. Donc, je vais faire un déplacement 1, 2. J'évite soigneusement d'aller dans cette case qui fait perdre des points. Ouais, de vie. Ouais. Et comme je suis pas engagé et qu'il y a des ennemis dans une case adjacente, je, je charge et j'arrive ici, voilà. C'est le pouvoir spécial. Et là, maintenant, je fais mon attaque. Ouais. Je fais une attaque à 4, je ne peux pas la booster, mais ça devrait suffire. Il faut en faire 2, allez. C'est bon. 2, tout juste, oh mais bah c'est bon. bon. Ah. Conrad en action, en action. Il est malade Ça, ouais. ça c'est ma première action. Soigner, ce serait bien, je pense. Ouais. Ma deuxième action, le... je vais ouais. me soigner et j'ai te... toujours une combo s'il faut euh, parce que je ne peux pas. Je vais me soigner. Ouais. Donc je suis à 3 points de vie donc je vais lancer 3D. Ouais. T'es mal en point donc effectivement tu... plus... Plus... plus on a 3D, plus on bon, donc, soit, donc, le... 3, 3 points de vie, plus on peut lancer de 3, je gagne 3 points de vie. 1, 2, 3, je repasse à 6, c'est parfait. Ouais, là ça te met un peu hors de voilà. mode. Euh, c'est terminé. Br Bride. Ben bah, il y a... Conrad, Pardon. il a déjà... Euh... Il a déjà fait un peu de ménage. Coupé les têtes, il a coupé l'air. <rire> ah bah là, a... j'ai fait ma, ma là, grosse ça... action. Ouais. Mmh. Donc, du coup... Euh... Est-ce que t'as des... un déplacement avec des cartes Ouais. Euh, ça, ça peut être intéressant, parce que mmh. j'ai un mouvement, et un allié proche, ou adjacent bouge de 1. Et tu deviens Donc, comme de, ça... Toi, tu pourrais bouger de 1. Ça, ça me permettrait de m'économiser ouais. un mouvement. Euh, Je ferais bien aussi euh... concentration pour euh, déclencher ma furie potentiellement. Alors Même si, bon... Alors, tu joues quoi d'abord tu joues ta carte Pour te déplacer Alors c'est un héros adjacent. Proche ou adjacent Parfait. Donc un mouvement de 1. Pour toi ouais, On peut faire ça. Ouais. Donc mouvement de 1, j'imagine tu vas là. Ouais. Et moi et aussi. Toi aussi Ouais. Moi je vais là. Ouais, c'est ça. Je deviens... Alors attends, attends, attends, je deviens meneuse. Si je fais ça... Euh... Bah, de toute bon, façon, de toute, es, façon, de toute, de toute manière, qu'elle la toute cible. Façon, est cible. Sera, ouais. es la plus es près... Va, faire, va, va falloir tanker. Voilà pour ça, et puis bah je vais euh, me concentrer. Ce qui permet de jeter... Ou alors, des ce que tu pourrais faire, c'est te faire une, une manœuvre et aller l'attaquer. Mais tu penses que tu t'arriveras pas à le... Ouais, ah, que d'attaque. J'ai que deux d'attaque, ouais. Au moins... Euh... Ta furie pourrait te permettre de l'avoir la, la furie, ça me donne plus 1. En attaque. Elle est intéressante, sa furie, quand il y a du monde. Mais clair. elle te permet pas de te déplacer, ta furie Si, si, si. <rire> Je vais pouvoir me déplacer en ligne droite. Bah alors ah, essaye Concentre-toi Deuxième action, que... tu te concentres. Ouais. Vas-y, tu te concentres. Tu gagnes combien 2, donc. Euh, hop. Voilà, tu, bon. tu, tu déclenches ta. Enfin, je libère ta furie. Charge des longues cornes. Qu'est-ce qu'elle que perd à cette carte Alors, euh, là, je vais pouvoir cibler euh, une case accessible. En l'occurrence, euh, celle-ci. Et puis, je vais partir en ligne droite. Et normalement, je ferai des attaques dans toutes les cases mmh. traversées. Bon. Tu n'en feras qu'une. Là, tu vas essayer de le terminer sur une furie. Bah ouais. Hein. Eh bah vas-y, charge. J'ai que 3... Euh, le, le seul truc, c'est que j'ai que 3 euh, dés, du coup. C'est quoi C'est attaque plus 1 Ouais. Donc, tu lances 3 dés, et eux, ils ont 3, 3. 3 de défense. Il faut que tu fasses 3. Ouais. Je pourrais toujours faire... Euh... Ouais, une petite attaque à 2 de art derrière. Ils ont un 3 aussi. Yes. Ah. Tu ah. fait combien 4. Ah oh Bravo C'est sur ta furie que tu termines Et boum Donc, nous venons d'éliminer le dernier ennemi sur le plateau. Et donc, je vais retourner euh, cette carte et je vais la lire. Donc, elle s'appelle... Bah, C'est de... le deuxième truc de Vengeance Expéditive. Le dégoût et la rage que vous ont inspiré ces barbares ont galvanisé votre ardeur au combat. Ils méritaient leur châtiment et ils ont payé. Vous avez néanmoins épargné un de ces assassins pour l'interroger. L'homme finit par avouer que son clan a été envoyé ici par une femme mystérieuse qu'il appelle la Sorcière Sanglante. C'est elle qui a personnellement commandité ce raid audacieux, si loin des terres qu'Izoul, pour retrouver un homme, un dénommé Nogai. Tiens donc. Aucun doute possible, elle convoite le fragment de la lance primordiale. Le héros qui a éliminé le dernier ennemi devient le meneur. Bon, tu étais déjà, je pense, le meneur, mais ça veut dire que pour la prochaine aventure, mmh. Tu, mmh. tu auras mmh. ce jeton mmh. meneur, ouais. meneur. Mmh. Voilà. Meneur, meneur, meneur. La confrérie de la lance gagne 2 ors par héros sur le plateau de jeu, donc nous en avons 3, donc ça veut dire que nous gagnons 6 or que nous pourrons dépenser Déposser lors de la phase la de la caravane. caravane. Tout à fait, oui. Et 2 points d'expérience ainsi qu'un indice de boss. Donc on a 2 points d'expérience, ça veut dire qu'on ne va pas tous pouvoir profiter de l'expérience, on aura deux mmh. points d'expérience qu'on se répartira, ainsi qu'un indice de boss. Donc c'est la fin de l'aventure, donc on va lire l'épilogue. Mmh. c'est la fin de l'aventure. Épilogue. À l'issue de cette première victoire contre les Kizoul, la confrérie de la lance reprit le chemin de la caravane en s'interrogeant sur cette mystérieuse sorcière sanglante qui traquait Nogai. Le soleil se couchait lorsque les premiers mégadons apparurent à l'horizon. Undral et ses compagnons pressèrent le pas. Alors Undral, elle est... Euh, euh, bon, elle presse pas le pas, elle se fait penser. Obligé <rire> hein. <Au rire> <bichet. rire> Il devait reprendre des forces soigner leurs blessures et s'équiper pour lancer une nouvelle expédition vers les hautes plaines. Tous avaient conscience que le temps jouait en leur défaveur. Il fallait retrouver le vieux chaman avant qu'il ne soit trop tard et, coûte que coûte, empêcher les Kizouls de s'emparer d'un fragment de la lance primordiale. Voilà, donc nous avons terminé la partie. Donc normalement, on devrait jouer... La phase de la caravane, si on joue en campagne, mmh. euh, ou même si on joue pas en campagne, mais euh, on dépenserait que de l'or, alors que si on joue en campagne, on pourrait dépenser aussi de l'expérience. Mmh. Euh, normalement, Undral, qui a, qui a été mise hors de combat, ne pourrait pas jouer lors mmh. de la prochaine aventure, sauf si on dépense de l'or pour la faire revenir, mais mmh. à ce moment-là, cet or, on ne peut pas le dépenser ailleurs, mmh. et donc on jouerait la deuxième aventure. Donc, vous avez vu une partie complète, euh, la première, euh, le premier scénario, qui est un scénario facile, délibérément facile, parce mmh. que le but, c'est de se familiariser un oui, petit peu incroyable. avec Moi, euh, allé, les mécaniques de jeu. Mmh. Voilà. Et bien, J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous on s'est bien éclaté. Ouais, ça, <rire> ouais. Et euh, euh, vous pouvez voir peut-être d'autres aventures, d'autres présentations sur les vidéos qui suivent. On vous remercie et on vous dit à très bientôt. Salut Salut, Salut.